Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, bienvenue dans ce petit live du jeudi. On va se parler de l'échec aujourd'hui. On va attendre quelques instants que le monde se connecte. Je vais vérifier que ça fonctionne bien sur Facebook. Ça a l'air de marcher. Parfait. Bonjour, vous m'entendez? Bon. Ça a l'air de fonctionner. Merci. Yes. Parfait. Bon, est-ce que tout le monde va bien? Ça va? Bonjour. Ça va? Oui. Bonjour sur Facebook. Hop. Alors, on a décidé de vous parler aujourd'hui avec Samir qui ne devrait pas tarder à se connecter. Euh, de la notion d'échec. On va parler un petit peu de ça aujourd'hui, euh, de l'importance justement d'apprendre à accepter, vivre et puis euh, recevoir, euh, re recevoir l'échec de, euh, de la bonne façon, autant que possible, pour pouvoir en tirer euh, un maximum de, de bénéfices, de profits. Euh, donc Pour peut-être ceux et celles qui sont déjà là, est-ce que euh, vous auriez un, un avis à partager euh, un exemple, peut-être, d'échec à partager. Un exemple Plusieurs. Oui, un exemple ou un avis sur le sujet, comme tu veux, Saïd. Oh, J'ai plusieurs... eu tellement d'échecs dans ma vie que je peux faire une histoire. Hein. Enfin, après, ça l'échec. <rire> mm -hmm. Ouais, c'est ça. Bah, franchement, j'en ai pas mal, d'échecs. Ouais. ouais. Euh... Après, comment l'expliquer c'est un peu complexe. Parce mmh. que je pense que l'échec, pour moi, je vais faire un peu de manière philosophique. Euh, l'échec, c'est une façon d'apprendre. Ce n'est pas forcément un échec. C'est si, si. vraiment, on l'a confirmé, que c'est un échec, oui. Mais non, ouais. pour moi, c'est un échec, échec que j'ai eu. Mmh. Mais... Euh, okay. euh... Qu'est-ce que tu as fait, toi, pour. Euh... Pour justement pas rester au stade de l'échec En fait, je, ce, que, ce que je voulais devenir, c'est que j'ai passé plusieurs fois un concours d'éducateur spécialisé. D'accord. Je jamais eu. Ok. Et je blâmais beaucoup les, les personnes, pourquoi je ne l'ai pas eu. Mmh. Enfin, pourquoi ils ne m'ont pas eu okay. Et en faisant la question, avec le temps, j'ai compris que peut-être que j'ai dégagé une certaine anxiété quand je parlais. Et que il se disait euh, cette personne-là, elle ne sera pas peut-être capable en, ou en mesure d'aider okay. les gens. Et le stress, souvent, c'est communicatif. Et euh, je pense que c'était ma plus grosse, euh, mon plus gros échec que j'ai eu. Enfin, j'en ai eu d'autres, mais celui-là, déjà, c'est quelque chose que je voulais faire. Okay. Et quand on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, et bien on est frustré. Et la frustration, généralement, c'est pas bon. Ça en perd fait pas mal de l'estime de soi, on s'ennuie ouais. et ça trotte, ça rumine Donc euh, voilà. Okay. ok, ok. Et toi, à l'issue de, de tout ça, qu'est-ce que t'en as, qu'est-ce que en as tiré finalement J'en ai tiré. Mm -hmm. J'en ai, comme je te l'ai, comme je te dit. Ben, C'est quoi le plus chaud. important que tu que tu en retires toi ben, C'était pas le moment pour moi. Bon, S'il bon. m'ont pas pris. Et que j'étais parfait. Mmh. Peut-être que c'est des personnes en regard extérieur, peut-être pas le mon regard aussi, peut-être qu'ils m'ont mmh. jugé sur 15 minutes, 30 minutes, mais peut-être une partie de ma, de ma personnalité, une petite partie sans creuser peut-être, voir d'autres euh, qualités. C'est souvent ça le problème quand on recrute quelqu'un ou quoi, c'est qu'on voit qu'une petite partie, sans forcément le connaître. On le juge. Tout à fait, oui. Et un jugement, c'est peut-être, parfois, c'est ce qu'on apprend en PNL. C'est ce que j'ai appris en PNL. Que forcément, mmh. le, premier, euh, le premier regard qu'on voit, c'est pas peut-être bon. Le petit aperçu. Faut parfois poser des questions, creuser. Ouais. Et parfois, pas le temps. Voilà ce que je viens en tirer. Okay. C'est euh... effectivement une belle leçon que tu, que tu tires de tout ça. Et comme tu le dis, hein, le... Le jugement, bah déjà, c'est quelque chose qui est automatique, on juge tous en permanence. C'est un raccourci pour nous, hein, pour expliquer le monde. C'est plus facile. Euh, c'est plus facile de naviguer dans un, dans un monde ou dans un environnement dans lequel on a des règles qui sont établies et on peut juger, dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est bon, c'est pas bon. Euh, donc, euh, on est tous en train de juger en permanence, mais euh, effectivement de ne pas être prêt, que ce n'est pas le bon moment, ou que ces personnes-là bah, ne peuvent pas voir finalement ce qu'on a à donner, ou euh, de prendre conscience que bah, toi, dans ton discours, tu pouvais amener euh, une, une idée ou une perception de toi qui était faussée par la manière justement d'amener les choses. Donc euh, c'est des, euh, des bonnes prises de conscience, donc j'imagine que ça t'a aidé quand même à avancer sur plein d'autres points euh, par la suite. Non, j'ai fait un gros travail sur moi-même, parce que c'est vrai que je parlais beaucoup avant, assez vite, je coupais la parole des gens, euh, mmh. je n'avais pas une écoute active. Et, euh, et maintenant, à chaque fois que je parle, je m'écoute, qu'est-ce que, qu qui ne va pas Est-ce que mon message a pas été compris Je fais toujours reformuler okay. beaucoup. Et, et voilà. Après, grâce à ça, maintenant, avec un ami à moi, euh, on va faire une asso, mais plus okay. d'improvisation. C'est pour ça que je suis venu à la PNL aussi, pour ça. C'est Ce qu'on veut faire, en fait. voilà d'aider, voilà de transmettre c'est mon souhait. C'est ce que je veux faire vraiment. C'est quelque part un rêve, aider les gens, mais ça peut-être ils n'ont pas vu. J'ai déjà travaillé dans certains trucs dans une entreprise, mais j'ai compris que c'était pas fait pour moi, c'était pas du tout le cadre, pas fait pour moi. Donc, ouais. je sais que je suis plus là pour peut-être aider une personne. Ça me valorise beaucoup plus que si je veux vendre pour 10 000 euros de marchandises, quoi. Je comprends ça. Voilà. OK. Bah, C'est euh, super intéressant. C'est vrai qu'on avait euh, sélectionné quelques histoires inspirantes avec, euh, avec Samir. Euh, Samir, est-ce que tu en, as envie de commencer avec une des histoires qu'on qu a sélectionnées, justement ouais, sur la je... notion d'échec Exact. Ouais, C'est vrai que je pourrais, je pourrais ouais. raconter une histoire qui, qui, que j'aime beaucoup. Alors J'aime bien moi Thomas Edison. Thomas Edison, sa vie a été parsemée d'échecs. Alors encore une fois, ça dépend si on voit l'échec comme un apprentissage ou on le voit comme un échec. Mais mm -hmm. euh, Thomas Edison, déjà au départ, euh, lorsqu'il était enfant, un jour, il a reçu une lettre de son professeur euh, qui, euh, qui lui a demandé de remettre à sa mère. Et, euh, et en fait, dans cette lettre, euh, sa mère, lorsqu'elle l'a lu, elle avait vu qu'il était marqué que, bah, en fait, d'après euh, lorsque... ah, je me vois, attends, je m'écoute, euh... je, je m'entends en écho. Donc, en fait, euh, dans la lettre, il était marqué en fait, que Thomas Edison était un enfant attardé, qu'il euh, qu avait des troubles du comportement, euh, mmh. de l'attention, et, euh, et qu'en fait, on ne pouvait rien faire de lui. Et sa mère avait, euh, avait versé quelques larmes, et puis, euh, lorsqu'elle a lu la lettre à son fils, elle a lu tout le contraire en disant « Votre fils est, est plus intelligent que la moyenne, euh, notre école n'a pas les moyens, justement, de s'occuper de lui. » Euh, donc, le mieux, c'est que vous lui enseignez vous-même euh, à la maison. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Thomas Edison, il a euh, déjà à l'âge de, je ne sais plus quel âge, hein, je ne me rappelle plus exactement, mais il me semble qu'à 7 ans, ou 8 ans, il avait déjà un laboratoire à la maison, où il faisait plein de petites expériences et des choses comme ça. Et voilà, il a, il a grandi, il lisait plein de livres et, et tout ça. Et son premier travail, c'était dans une vanne de wagon. De... Alors, je crois qu'il il était serveur dans un, dans un train. Et à ses heures perdues, donc quand il avait un peu de temps, ce qu'il a fait, c'est qu'il a construit une espèce de laboratoire dans un wagon euh, conteneur et il faisait des petites, euh, des petites expériences. Et un jour, il y a une fiole, alors je ne sais plus de quel acide, qui s'est renversée et qui a mis le feu au wagon. Donc là, on peut encore parler d'échec. Euh, il a mis le feu au wagon, il s'est fait virer. Plus tard, il trouve un autre emploi, donc en tant que télégraphe. Et euh, lorsqu'il est télégraphe, donc c'est pareil, il est un peu fainéant, donc dans le sens où il dort beaucoup quand même au travail, en tout cas d'après le, le, le patron. Mais il fait son job, et pendant le temps qui lui reste, bah Thomas Edison, il fait des expériences. Encore une fois, c'est ce qu'il adore. Donc il continue à faire des expériences. Et un jour, il y a... Euh, une batterie, alors je ne sais plus à, à quoi elle était faite, je crois que c'était une batterie en plomb qui était sur son bureau, qui s'est mis à fuir et qui a transpercé complètement son bureau elle seule. Et ça atterrit directement sur le bureau de son professeur. Donc encore une fois, il se fait virer parce qu'encore une fois, bah, il, fait, il fait des bêtises Thomas Edison et, euh, et il continue. Et quelques années plus tard, donc, il invente le télégraphe euh, automatique et il invente une espèce d'invention qui compte les voix de vote. Donc, euh, elle, elle comptabilise les voix de vote automatiquement. Il propose ça au congrès américain et en fait, on, on, finalement, cette, cette machine n'est pas prise, euh, donc on, on la rejette. Et ce n'est pas grave, c'est encore un échec pour Thomas Edison. Bon, un échec, encore une fois, ça dépend ce qu'est l'échec. Il continue et puis Thomas Edison, aujourd'hui, est connu pour avoir inventé plus de... Il me semble, je ne sais plus combien de, de brevets, il a déposé plus de 900 brevets il y en a beaucoup. Ouais, il y a énormément de brevets. Donc voilà, il a continué à avancer comme ça. Il a inventé des choses, c'était des essais-erreurs, essais-erreurs. Et puis à la fin, bah, il, a, il a inventé la première entreprise euh, d'électricité ici aux États-Unis qui, pro, qui, euh, qui, qui produit l'électricité, euh, la Edison Company. Et, euh, et puis il a aussi inventé, il me semble, le, je me rappelle bah, justement d'un truc, c'était le, le, le fameux, euh, tu, tu saurais comment ça s'appelle déjà, la machine à écrire. Il y a une machine à écrire, justement, la, la, la Edison, et plein d'autres choses. Euh, vraiment, il, je ne pourrais pas comptabiliser tout ce qu'il a, qu a fait. Je, je et, regardais là rapidement, il a 1093 brevets, a priori. Voilà, 1093 brevets, oui. C'est énorme. Et, et aussi, bah, une autre, un autre échec, et ça, ce serait le, le dernier que je vais citer, mais euh, un jour, il y a son une usine qui a totalement pris feu. Je ne sais mmh. plus ce qui s'était passé encore une fois dans cette usine, et il y a son usine qui a pris feu. Et il est en train de regarder son, son usine comme ça, prendre feu. Son fils qui arrive en courant parce qu'il se dit peut-être que mon papa est, est à l'intérieur. Et qui voit Thomas en train de regarder son usine en train de prendre feu. Et il demande à son fils, va chercher ta mère parce qu'elle n'aura plus jamais l'occasion de voir un spectacle pareil. Ça ne se voit qu'une seule fois dans, dans, dans une vie, un spectacle pareil. Et avec légèreté. Et, euh, et le lendemain, il explique, Donc c'est une citation qu'il avait, qu avait dit. Il disait qu'en fait, avec cet incendie, mes erreurs se sont, se sont envolées et ça ne me donne que l'opportunité de faire mieux les prochaines fois. Et en fait, à travers justement cette vie de Thomas Edison qui a été parsemée d'échecs, ben on peut voir justement comment… En fait, c'est le processus qui a mené Thomas Edison à ce qu'il est réellement, à la personne qui a inventé, qui a déposé plus de 1000 brevets euh, et, qui a, et qui a révolutionné le monde. Oui. Oui. C'est important. Merci euh, Samir pour euh, pour ce partage là. Et euh, je, effectivement, c'est important de voir le le process par lequel on passe quand on dépasse justement l'échec. Et euh, qu'est-ce que ça nous amène à -ce que ça nous amène à développer comme mindset. Euh, Peut-être avant de, de de partir sur une deuxième histoire le L'échec, si je reviens dans le temps, euh, l'échec, pour moi, était quelque chose qui me faisait très, très peur euh, quand j'étais euh, plus jeune, parce que, parce que je faisais une espèce de confusion entre euh, l'échec dans une activité, bien que maintenant j'ai une autre définition du, du concept de l'échec, mais à cette époque-là, c'était si j'échouais à quelque chose, euh, que ce soit dans une activité, dans dans du sport, dans un loisir, dans une tâche à accomplir, peu importe ce que c'était. Tout de suite, euh, je faisais une confusion avec euh, ma valeur personnelle, en fait, qui, qui j'étais, ce que je valais en tant qu'individu. Et, euh, et, et ça a été, en fait, très longtemps problématique, ce qui fait que, tu sais, quand tu as cette impression que si tu te plantes déjà d'une, tu vas être jugé, tu vas être critiqué, tu seras probablement moins aimé. Puis, tu ne vas pas répondre aux attentes qui sont établies. Du coup, bah, tu te mets une pression de fou parce que, parce que tu n'as pas envie d'échouer, parce que tu n'as pas envie de te planter et que ça peut vite, ça peut vite devenir compliqué. Et, et en fait, c'est ça qui est drôle parce que quand je compare, je compare cette, cette mentalité que j'avais avant à celle que j'ai maintenant et la manière que j'ai de de voir finalement l'échec, c'est que le processus de passer par l'échec et d'apprendre à l'apprécier, je, je vais même le dire comme ça, à apprécier l'échec, euh, m'a permis en fait de développer une soif de, une soif de progression, une soif de changement, d'ajustement, euh, un, un, un intérêt pour l'esprit stratégique, que j'avais probablement déjà à la base, hein, quelque part, mais, euh, mais que ça a vraiment comme ouvert des portes. Et aujourd'hui, bah, je me plante encore, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas, et puis on réajuste, et, euh, et du coup, bah, Samir, maintenant qu'on travaille tous les deux depuis un certain temps, tu vois aussi l'arrière les, les, scène, ce qui se passe, les changements d'avis, les idées qui, qui fusent, le « ok, ça, ça ne marche pas, il faut qu'on fasse autrement, ça, ça ne va pas aller ». Tout ça, c'est comme, comme un plaisir maintenant. Alors, bien sûr que sur, sur le coup, tu fais quelque chose, tu y mets du cœur, puis ça ne marche pas. Je dis, merde, pourquoi ça ne marche pas Ça aurait dû marcher, c'est nul. pas j'aime pas l'idée que ça ne fonctionne pas. Mais au-delà de ça, l'échec en fait est super chouette parce que, parce que si je regarde ce que j'ai entrepris il y a plusieurs années en arrière, et si ça avait fonctionné, ce que j'avais entrepris, ce que j'avais fait en arrière, là, dans le passé, ben, je ne suis pas sûr que j'aimerais ça. Parce que ça m'aurait comme... OK, ça, ça a marché. Est-ce que je serais arrivé là où j'en suis aujourd'hui, puis là où je suis en train de me rendre, puis là où j'ai envie d'aller après Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas certain. Parce que si je n'avais pas échoué... J'aurais probablement pas réappris des nouvelles choses, retesté des nouvelles choses. Ça aurait été comme bah, c'est bien, ça marche, et puis c'est bon. Je ne vais pas plus loin. Je ne sais pas si ça, ça fait du sens ce que je suis en train de raconter là. Pour moi, oui, mais comme ça, ça va avec le fil de ma pensée, est-ce que, est que ça vous paraît clair ce que je suis en train de vous raconter là <rire> Bonsoir, Latifa, bonsoir Christelle. Oui. Moi, oui, après, les autres, je ne sais pas. Merci, <rire> ah, si, ça a ta confirmation. Ouais. Et chose, donc, je visualise un peu ce que tu veux dire. Après, euh, l'idée, c'est que de toute façon, l'échec, bah, déjà, c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de gens. Puis, je le comprends parce que j'en ai eu très, très peur longtemps. Maintenant, c'est comme ça fait partie du process, puis c'est pas grave, là, ça me, ça me dérange pas plus que ça. Des fois, oui, parce qu'il y a de la perte de temps et de se dire Ah oh, merde, j'ai loupé, j'aurais pas dû ceci, cela. Mais on va, pas, on va pas refaire le monde en revenant sur ce qui a été fait ou pas fait, de toute façon. Mais euh, ce, qui, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'échec, c'est avant tout, moi, ce que j'appelle un état d'esprit, c'est pas un état de fait. C'est-à-dire que l'échec ça devient une finalité qu'à partir du moment où on décide qu'il n'y a pas d'autre issue qu'il n'y a pas d'autres possibilités qu'il n'y a pas d'autres moyens de faire et j'en ai un euh, j'en ai j'en ai un en tête fait, un des, une des personnes que euh, que, que j'admire par le parcours par euh, par l'intelligence par la détermination euh, c'est euh, Walt Disney j'aime beaucoup Walt Disney euh, pour euh, pour ce qu'il a bâti, pour ce qu'il a mis en place, pour ce qu'on a en fait aujourd'hui à notre disposition, alors tout n'est pas parfait, l'homme n'était pas parfait non plus, mais euh, de, de découvrir un petit peu son histoire, de voir tous les échecs qu'il a essuyés, euh, tous les refus qu'il a eus euh, lorsqu'il lorsqu a voulu faire financer son parc d'attractions, euh, toutes les fois où il s'est planté, quand il s'est fait virer euh, au tout début quand il travaillait dans un journal, euh, quand il a fait ses premiers dessins, qui sont parus dans, ça, ses, ses premières BD qui sont parues dans, un, dans des journaux et qu'ensuite il a voulu prendre son envol mais que malheureusement il n'avait pas protégé son travail. Donc le journal lui a dit ben « nous on va garder ton travail et puis tu ne peux pas le reprendre et ça ne t'appartient plus ». Donc il a dû réinventer en fait son, son personnage principal, Mickey, euh, qui à l'époque, euh, c'était pas… Hum, alors, les dessins ressemblent beaucoup, mais ce n'était pas du tout le même animal, ce n'était pas du tout les mêmes représentations. Et en fait, c'est ça que je trouve génial aussi, c'est de voir que, et surtout de ne pas oublier que les succès, les réussites qu'on voit, qu'on observe, les choses, qu on, qu on, les personnes qu'on peut suivre, même aujourd'hui, on parle de la réussite, on parle du succès, on le met en avant, mais il ne faut pas oublier tous les échecs et toutes les galères qu'il y a eu avant. Et ça, je crois que c'est vraiment important de, de le garder en tête, c'est que tous les gens qui réussissent, ils n'ont pas réussi comme ça du jour au lendemain. Ils ont réussi parce qu'ils se sont plantés un nombre incalculable de fois, et ils ont eu des difficultés, et ils ont ramé. Et pour peut-être euh, finir là-dessus, puis après je te, je te laisse prendre leur lait, Samir, c'est... Essayez de vous enlever de la tête le terme de chance, parce que dire à quelqu'un qu'il a de la chance quand il réussit, ou vous, qu'on vous dise que vous avez de la chance quand vous avez réussi, c'est une insulte à votre intelligence et à votre détermination. On ne peut pas dire à quelqu'un hey, « Eh, dis donc, tu as de la chance, hein tu as réussi à faire ça, hein tu as vraiment de la chance. »« Non, je n'ai pas de la chance. Je me suis bougé le cul, j'ai travaillé, je me suis planté, j'ai souffert, j'ai pleuré, j'ai déprimé. » mais je n'ai pas lâché. Et ça, ce n'est pas une question de chance. Et que si vous regardez bien, tous, quasiment tous, sont passés par là. Et s'ils sont quasiment tous passés par là, c'est que vous allez y passer aussi. Donc, euh, c'est l'échec, un état d'esprit, ça change, ce n'est pas un état de fait. D'accord C'est un échec quand vous décidez que c'est terminé, puis qu'il n'y a plus de possibilités, puis euh, que je là. Mais ça, c'est vous qui le décidez. Ce n'est pas... pas le dessin ou je ne sais quoi. C'est vraiment vous qui décidez. Ah, d'ailleurs, un... <rire> en fait, là, je peux, je peux citer un échec que vous avez tous essuyé dans votre vie. Encore une fois, je parle d'échec, mais pour moi, ce n'est pas un échec. Pour moi, l'échec n'existe pas. C'est un apprentissage. Et d'ailleurs, c'est Nelson Mandela qui disait, je n'échoue jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et Il faut savoir qu'on ne peut pas apprendre sans échec. Dès que euh, bah, l'apprentissage n'est là que lorsqu'il est accompagné de l'échec. S'il n'y a pas d'échec, il n'y aura jamais d'apprentissage et on n'avance pas. Et là, des plus grands échecs que vous avez tous essuyés dans votre vie, c'est d'apprendre à marcher. Vous avez tous essayé de marcher quand vous étiez gamin. Vous vous êtes levé, vous êtes tombé. Vous vous êtes levé, vous êtes tombé. D'autres ont eu le même processus avec le, le vélo. Le, le vélo, c'est exactement la même chose. D'autres ont eu le même processus avec euh, le, le, la, la conduite. Je connais très peu de monde qui sont arrivés comme ça dans le véhicule et qui savaient passer les vitesses et ce n'est pas possible. C'est un process petit à petit. Et le truc, c'est que quand on était gamin, on n'avait pas cette notion d'échec. Ça, c'est dans notre nature saine. Je veux dire, dès qu'on est, on n'a pas cette notion d'échec. On sait qu'on va tomber, mais ce n'est pas grave. On va se relever et on va réessayer. On va se relever et on va réessayer. Ça fait mal, on pleure, mais ce n'est pas grave. On teste. Et aujourd'hui, si vous marchez tous, bah, c'est parce que vous avez tous appris quelque chose de l'échec. Vous avez appris à rester en équilibre et vous avez appris à mettre un pied devant l'autre pour pouvoir marcher. Et, et d'ailleurs, bah, ça c'est drôle ce que tu dis, euh, on tombe 2000 fois euh, sur nos fesses avant de réussir à marcher. Une des citations de Thomas Edison, c'était euh, un jour, il y a, un, il y a un, un journaliste qui lui a posé la question et qui lui a dit, mais euh, avant d'avoir av alors c'est quoi qu'il avait inventé l'ampoule électrique c'était pour ah, l'ampoule. C'est ça. Avant d'avoir euh, inventé euh, l'ampoule, euh, vous avez échoué énormément de fois. Euh, vous avez échoué dix mille fois. Genre, bah, tu vois, tu as échoué dix mille fois, en fait. Mmh. Et, et là, il y a Thomas Edison qui dit je n'ai pas échoué dix mille fois, j'ai trouvé dix mille manières euh, de montrer que ça, pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner. Mmh. Et, et c'est ça, en fait, qu'il faut vraiment garder à l'esprit. L'échec, c'est juste un mindset. Si vous décidez qu'un échec est un échec, il y a vous avez toutes les chances de vous planter et de ne pas avancer et de, et de ne jamais récolter les fruits de votre échec. La connaissance qui va arriver derrière. Exact. Et un autre truc, j'aime bien cette citation, garder à l'esprit. J'adore cette citation parce que je trouve que c'est l'histoire de ma vie, même si euh, Julien va me reprendre. Mais euh, c'est qu'un imbécile qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel qui reste assis. Des fois, on voit des gens, ils sont doués. Ah, Enfin, euh, voilà, comme tu dis, ils ont de la chance, etc. Mais marchez, plantez-vous, avancez, et vous allez voir qu'à un moment ou l'autre, vous allez dépasser l'intellectuel qui reste assis. Parce que l'intellectuel qui reste assis, il est là, il, il reste sur ses acquis. Alors que vous, ben, à force de vous planter, vous allez faire quoi Vous allez apprendre, apprendre, apprendre, et vous allez réussir. Et d'ailleurs, ça peut être sympa. Moi, je vais vous inviter à faire quelque chose. Ce serait peut-être de lister 10 choses dans votre vie qui ont été des échecs et qui ont été formateurs pour vous. Vous en avez déjà deux, la conduite, le vélo et apprendre à marcher. Exact. Et de vous focaliser sur ça. On n'échoue pas, on apprend. Et les deux personnes qui sont devant vous, que ce soit moi ou Julien, alors moi, je suis un vrai, je veux dire, je suis un vrai loser à la base, je veux le dis <rire> comme ça. Je suis un gros loser, mais, mais j'étais un gros loser. Le jour où j'ai décidé que l'échec ne m'affecterait pas, L'échec va me permettre d'avancer et d'apprendre. Bah, je suis sorti de cette philosophie de l'échec en quelque sorte, de me dire Ah, bah tu vois, j'y arriverai jamais, etc. Je teste et, et j'aurais jamais fait bah, les podcasts, hein, je, serais pas, je serais pas là, euh, les lives, je serais pas là, euh, je serais même pas là en tant que je veux dire de t'aider à, à faire avancer l'institut. Parce que je me rappelle quand je travaillais dans une entreprise, euh, il y a, j'ai travaillé dix ans dans une entreprise, c'était euh, c'était une expérience qui n'a pas été facile pour moi. Je me suis heurté justement à toutes les rivalités qui pouvaient avoir dans une entreprise où les gens sont tout le temps en train de, te, de voir ce qui ne fonctionne pas. Il y a 99 choses qui fonctionnent. On va pointer la chose qui ne va pas et on va te rabaisser. Et on va dire, mais de toute façon, toi, tu es un loser. Tu ne vas jamais y arriver. Et je veux dire, ça, c'est tout ce cheminement, en fait, qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai été capable d'arriver là. Mais c'est surtout, surtout la décision. C'est une décision consciente de se dire, l'échec, ne va pas m'affecter parce que qu'aujourd'hui, si je n'ai pas réussi à faire quelque chose, c'est parce que j'ai quelque chose à apprendre. J'ai peut-être comme… Allez, je vais vous rajouter un truc à mettre sur votre liste. Euh, parmi vous, il y a certainement des gens qui cuisinent. Bah, quand vous avez appris à cuisiner, combien de fois vous avez raté des plats et vous avez dû euh, certainement changer le dosage des épices, changer quelques petites recettes jusqu'à trouver la bonne recette. Bah, la vie, c'est exactement la même chose et l'échec, c'est exactement la même chose. C'est juste prenez la décision que l'échec ne vous affectera plus et que l'échec, en réalité, va être un apprentissage pour vous. Et rapidement, après, je te, je te laisse, euh, du coup, Julien, je vous inviterai justement à aller regarder des exemples de sérendipité. Euh, alors, la sérendipité, c'est quand des gens ont essayé d'inventer quelque chose et qu'ils se sont plantés, mais que finalement, ça a donné quelque chose de différent. Et on parle souvent du micro-ondes, hein. le micro-ondes, c'est connu comme étant un... Un, un des exemples, c'est-à-dire que l'ingénieur qui a voulu inventer euh, le micro-ondes, bah, au départ, il travaillait sur euh, un truc qui s'appelait le magnétron. Euh, C'était une espèce de truc qui produisait des micro-ondes pour les radars. Et Un jour, il a laissé sa barre euh, chocolatée, euh, à côté, dans, elle était dans sa poche, pendant qu'il a lancé le magnétron et il a vu que le chocolat avait fondu. Et Il a refait le même, euh, la même chose avec euh, son, son, son invention, et ça a donné du, avec du maïs, et ça a donné du pop-corn. On a les post-it aussi. Le, la première personne qui a inventé du post euh, le post-it, bah, euh, c'est un chimiste, et il voulait inventer l'adhésif le plus puissant. Finalement, le résultat, ça a été l'adhésif le moins puissant. Lui, donc, il avait décidé que c'était un échec. Il a laissé ça dans les placards, jusqu'à ce que quelques années plus tard, une personne s'est rappelé effectivement qu'il y avait cet adhésif le moins puissant. Et elle avait besoin, donc cette personne voulait coller en fait des, des espèces de notes sur son, euh, sur son carnet de, de chant, de chorale. Et du coup, il a utilisé cet adhésif euh, moins puissant pour coller ses notes et ça a donné le post-it. Et il y en a énormément des exemples comme ça. Ouais. Il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et c'est des. Alors, oui, je te, je te reprends. Tu as dit que j'allais reprendre. Oui, je te reprends. C'est un. <rire> T'es un génie qui marche, Samir. <rire> tu marches et t'es un génie. Donc comme ça, au <rire> on a les deux. Mais, euh, mais c'est sûr, même, même moi, hein, je me suis planté un nombre incalculable de fois. J'ai tenté mille et, mille et une choses. Bon, après, j'ai peut-être peut à mon avantage et parfois à mon, à mon désavantage le fait d'être hyper, hyper têtu. Donc quand j'ai décidé que j'allais faire quelque chose. Sauf si je change d'avis, je vais finir par le faire d'une manière ou d'une autre. Donc, ça aide aussi à passer à travers le « bon, ok, ça, ça ne marche pas, du coup, comment je fais ?» Mais je crois que ce qui est important, c'est à la fois de, de se dire « qu'est-ce que je peux apprendre de ce qui n'a pas marché là ?» Et ça, c'est vraiment une, finalement une règle qu'on a en PNL. Hein. C'est on ne, on ne regarde pas la personne, on regarde le comportement, on fait une distinction entre les deux. Si on a un résultat qui ne fonctionne pas, c'est le comportement qu'il faut changer ou la stratégie utilisée qu'il faut changer, mais pas la personne elle-même. Donc, de se dire « Ok, ça, j'y arrive pas, bon, bah, c'est parce que je ne m'y prends pas de la bonne façon. Comment est-ce que je peux changer Quelles sont les informations que je peux aller chercher ?» Et, et, et c'est super important. Et c'est de voir aussi que, bah, déjà, l'échec fait partie du processus pour réussir. Mais parfois… J'aime bien voir ça aussi, alors après c'est peut-être le côté un peu plus spirituel du truc, mais j'aime bien aussi voir ces moments d'échec comme une, une épreuve de foi personnelle, de foi en soi, de foi en ses projets, de foi en, en, en ses idées. De quel est, quel est mon niveau de croyance dans ce que j'ai envie d'accomplir, dans ce que j'ai envie de faire Et euh, il y a des il y a, y a, y a des plaisir. exemples qui sont super parlants ah pas... il euh, y a des exemples qui sont super parlants par rapport à ça il euh, y, y en a un qui me revient en tête en particulier c'est euh, l'histoire de, de Sylvester Stallone quand il a décidé de créer son premier film Rocky et en fait il y a beaucoup de choses déjà on lui a refusé à je ne sais pas combien de reprises euh, le fait de financer son film ensuite on lui a potentiellement dit, OK, on veut bien te le financer, mais ce n'est pas toi qui va jouer dedans. Donc ça, ça a été comme super compliqué. Et en fait, Stallone, à un moment donné, est arrivé vraiment au bout, de, au bout du chemin en se disant, c'est ma dernière occasion, je n'ai plus vraiment d'argent, je ne peux plus vraiment faire grand-chose. Et il s'est retrouvé, en fait, un jour, à devoir se séparer de son meilleur ami, qui était son chien à l'époque. Euh, il a dû se se séparer euh, de, de son chien, l'a vendu à quelqu'un pour pouvoir utiliser cet argent-là, pour pouvoir faire les dernières démarches, pour pouvoir faire financer son film. Et en fait, ce dernier acte qui lui a coûté énormément, émotionnellement parlant, c'était à ce moment-là qu'il a réussi à, euh, à faire financer son film, à avoir sa place dans son propre film. Et c'est après que le film est... Et était vendu et que finalement, bah, ça, est que, que ça a commencé. Il a touché, en fait, je ne sais plus, je crois que c'était 15 ou 20 000 dollars à l'époque qu'il avait touché pour tout ça. Et il a été retrouvé l'homme à qui il avait vendu son chien. Et il lui a dit Voilà, je voudrais le récupérer, je voudrais euh, vous le racheter. Et, et en fait, il a dépensé tout ce qu'il avait gagné pour pouvoir récupérer son chien. Et ça, je trouve que c'est une histoire qui est, qui est géniale aussi, qui est super inspirante, de se dire que, OK, derrière ce succès-là, maintenant, je veux dire, on parle de Rocky, on, on, a tous, euh, on a tous cette image, plus ou moins, si vous avez vu le film, ou au moins, vous avez dû voir des scènes, euh, vous avez la musique en tête, vous avez cette scène quand il, marche, euh, quand il monte les marches, qu'il arrive en haut, vous avez cette scène, euh, ces scènes de combat en tête, vous avez plein de choses. Fait ça, ce n'est pas arrivé par un coup de chance, ce n'est pas... Arrivé par hasard, c'est arrivé parce que il y a eu un réel engagement. Il y a eu OK, j'y vais. C'est pas grave, je, je dépasse le, je dépasse les problèmes, je dépasse les, les inquiétudes. Et moi, je suis, je suis toujours inspiré par euh, les gens qui ont un esprit entrepreneurial et puis qui créent des choses, qui développent des choses. Et il n'y a pas très longtemps, alors j'ai plus le nom de la personne, faudrait que j'essaie de vous retrouver ça parce que ça vaut vraiment le coup d'aller regarder son histoire. Mais vous avez cette jeune femme qui a euh, en fait travaillé vraiment très très très très dur pour développer euh, une marque de cosmétiques qui était pour répondre à un problème de peau qu'elle avait elle-même parce que toutes les autres marques en fait lui provoquaient encore plus de problèmes et ça ne couvrait pas ses problèmes de peau. Et en fait, elle a réussi à trouver un moyen de le faire, mais elle a dépensé. Tout, tout son argent, et ils étaient vraiment sur, euh, sur, sur le bord de, de faire euh, banqueroute et puis de, vraiment de finir à sec et à la rue. Et en fait, elle a pris son, son courage à deux mains pour aller faire une vente euh, type télé c'était aux États-Unis, de, de décider de faire une vente à ce moment-là et elle a décidé de se montrer authentique et d'y aller à fond. Et en fait, ce jour-là, elle a vendu tout son stock. Et elle a tellement bien fonctionné qu'elle a été rachetée pas très longtemps après par une grosse marque de cosmétiques. Alors, je ne saurais plus le nom, mais vraiment une très, très grosse marque de cosmétiques. Et aujourd'hui, elle est, elle est millionnaire et puis elle, elle réalise plein d'autres choses. L'échec, il est là pour challenger notre, notre passion, nos croyances, nos, nos idées mais certainement pas pour nous dire que ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on est en train d'imaginer, de, de, que c'est pas, pas bon, que c'est pas utile, que ça fonctionnera pas, que c'est juste là pour, je le crois, hein, nous permettre de créer une version qui est encore meilleure et qui, cette version-là, aura le mérite de dire, OK, là, ça valait le coup d'attendre, ça valait le coup d'en suer jusque-là parce que ça offre quelque chose de super intéressant à la fin. Mais, mais des histoires comme ça on... il y en a plein là vous pouvez aller chercher ça aussi c'est euh... super inspirant d'ailleurs bah, justement là il y, a, y a un petit il euh, y avait un petit message de Seid justement qui, qui citait euh, Steve Jobs Jack Ma etc ouais et, euh, et en fait c'est vrai que l'échec bah, ce que je dire c'est que euh, j'entends euh... ouais j'essaie mais ça ne fonctionne pas, ça marche pas. Stéphanie si tu nous entends si tu peux couper ton micro s'il te plaît merci ouais donc en beau. fait c'est que bah, toutes ces personnes justement que ce soit Thomas Edison Steve Jobs euh, même Elon Musk hein, Elon Musk qui avait inventé qui avait créé la, la, une société avant PayPal puis après ça a fusionné avec une autre qui a donné mmh. PayPal et il s'est fait, bah, je crois qu'il il il s'était fait virer de sa propre entreprise, pareil. Donc toutes ces personnes-là aujourd'hui qu'on connaît, qui, qui, qui sont des novateurs, qui ont inventé des choses, bah, ont été les élèves les plus studieux de l'échec. Certains ont des diplômes, d'autres pas. D'autres pas, Mais oui. je dirais même que l'échec est un meilleur professeur que l'école. Et, et ça, on le voit à travers l'histoire de Steve Jobs, qui n'a pas été au bout de, de, de, de, de son cursus scolaire. On peut le voir à travers l'histoire de... Bah, tu voulais en parler, peut-être, je te laisserai en parler, mais Henry Ford. Henry Ford, le, ouais, le oui, c'était où... un des, de ceux dont je voulais parler, exact. Ouais. Bah, je, te, bah, je te laisse, du coup, euh, peut-être... Oui, bah, très, très, très simplement, Henry Ford, il, il vient... Il, il est venu au monde. Alors, Henry Ford, il a des origines irlandaises. Il est issu d'une famille qui a immigré, donc des Irlandais qui ont immigré aux États-Unis. Il était fils de charpentier je crois oui, il me semble que c'est ça Il était fils de charpentier et, et en fait ce, que, ce qui est génial c'est que euh, bon il a vécu énormément d'échecs euh, la première chose je crois qu'il s'est fabriqué c'était un, un, un tricycle ou un quadricycle je crois euh, qui s'était fabriqué et puis ça c'est ce qu'il a amené justement dans le domaine de, de l'automobile et il a voulu euh, il a voulu construire des véhicules euh, et puis bah, il a ouvert la le, la marque Ford, tout simplement, à son nom, et en fait, il s'est passé quelque chose de, de, de génial à un moment donné, c'est qu'il a été, euh, il, il a subi de la diffamation de la part d'un grand journal américain, je crois que c'était le New York Times à l'époque, euh, si je ne dis pas de bêtises, et en fait, il, il a subi de la diffamation où on disait que c'était un escroc, on disait que c'était un menteur, que c'était un manipulateur, que, que en fait, sa compagnie, c'était euh, juste de la fraude et qu'il n'avait aucun talent et qu'il ne pouvait pas prétendre être euh, l'un des, des constructeurs automobiles les plus euh, les, les plus en vogue, les plus reconnus et qu'il n'avait pas du tout sa place en fait, euh, dans, dans la création de cette entreprise-là. Et ce qui est chouette, c'est que Ford a été jusqu'à déposer plainte contre le journal et a fait en sorte de pouvoir parler devant le jury, parler au juge et présenter en fait publiquement ses arguments pour qu'il puisse enfin être reconnu comme étant le génie qu'il était par rapport justement au domaine de l'automobile et par rapport à l'entreprise qu'il a, qu a fondée à l'époque et celle qu'on connaît encore aujourd'hui. Et en fait, c'est juste génial parce que, il s'est planté un nombre incalculable de fois. Il a eu euh, vraiment plein d'échecs. Il en a eu cinq spécifiquement euh, de mémoire sur ses entreprises avant vraiment de connaître du succès. Il a connu de la diffamation, il a connu de la critique, il a connu euh, un jugement en cours de se dire, OK, si, si on vous juge en gros coupable d'être un escroc, d'être un menteur et autres, euh, bah en gros, ça va vous coûter cher. Quoi. Et, euh, et il a été au bout. Et c'est des histoires comme ça, moi je trouve, qui sont super inspirantes et si jamais vous avez ce sentiment parfois, soit d'illégitimité, soit d'avoir peur d'échouer, soit d'avoir peur de, de vous tromper, de vous planter, ça vaut le coup d'aller regarder ces histoires-là, d'aller lire, d'aller regarder des émissions, d'aller écouter des podcasts à ces sujets-là, parce que, parce que ceux qui réussissent, ce sont ceux qui acceptent l'idée de se planter plus souvent que les autres. Et euh, je reviens sur ce que tu as dit euh, tout à l'heure. Alors, rap, Vincent, euh, sur Facebook, tu disais, je vous souhaite de vous planter au plus vite. Pour la, pour la petite histoire, petit aparté, euh, ça fait plusieurs années maintenant, j'ai la chance et j'ai le plaisir de pouvoir faire partie de, de groupes de mentorats d'entrepreneurs. Et à chaque fois que soit je prends un groupe de mentorés ou, des, ou juste un, une personne en mentorat, la première chose que je leur rappelle, c'est le plus important, c'est de se planter le plus vite possible. Parce que si je me plante vite, je peux vite récupérer les choses. Je peux vite me, me rattraper, je peux vite changer d'idée, je peux vite euh, transformer les choses. Et il arrive même souvent que, je me retrouve face finalement à, à des entrepreneurs qui vont juste commencer, qui n'ont encore pas forcément beaucoup de moyens de pouvoir faire les choses et qui sont inquiets de se dire « ouais, mais regarde, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas le matériel, je n'ai pas la structure, je n'ai pas encore d'équipe, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. » Mais c'est aussi un très, très gros avantage parce que bah, si tu te plantes, déjà tu te plantes tout seul, que tu peux aller plus vite pour te récupérer derrière. Puis surtout, tu as une agilité qui est bien différente de ceux qui sont installés depuis des années qui ont toute une structure hyper lourde à, à faire bouger, à faire euh, mettre en mouvement, plantez-vous. Plantez-vous le plus vite possible. Parce que si tu dois mettre 10 ans à te planter sur un projet, et dis donc, ça va être dur de reprendre. Mais si tu te dépêches, si tu fais ce qu'on appelle un, un, un MVP, c'est un produit euh, minimum, minimum viable, si tu te lances et que tu dis, ok, je teste, je verrai bien, est-ce que ça marche, ça ne marche pas, j'ajuste mais que tu ne passes pas des années à essayer de travailler sur ton projet pour essayer de le lancer dans l'espoir que ça fonctionne tout de suite, si tu t'autorises à planter vite et bien, en fait, c'est là où tu as le plus de chances de réussir. C'est ça qui est génial aussi derrière. Donc, il euh, y, y a de vraies stratégies qui existent pour avancer avec l'échec, changer son mindset, apprendre les leçons que l'échec nous apporte, aller chercher du feedback, aller chercher du soutien autour de soi et se planter le plus vite possible. Ça, c'est super important. Si vous plantez vite, c'est ça, ça va faire une grosse différence. Exact. exact. Bah, D'ailleurs, j'avais entendu une fois d'un, je sais plus, c'était un, un grand entrepreneur qui avait dit à, à un de ses employés, en tout cas, cet employé était, était talentueux, mais euh, il n'arrivait pas à décoller justement dans sa carrière. Et il lui avait dit, bah, écoute, ce que tu dois faire, c'est de trouver un moyen de te planter le plus vite possible. Donc, trouve un emploi à côté de, de ton réel emploi. Alors, je crois que c'était chez Xerox, hein, mais je ne suis pas sûr. Mm -hmm. Trouve un emploi à côté et puis dans cet emploi-là, arrange-toi pour faire le maximum d'erreurs possible Et en fait, c'est ce qu'il a fait. Et en fait, il a appris de ses erreurs et il a compris toutes les choses qu'il ne fallait pas faire euh, pour vendre. C'est-à-dire que quand il savait tout ce qu'il ne fallait pas faire, bah, il savait exactement quel processus suivre et comment faire pour être le meilleur vendeur. Mm -hmm. Donc, peut-être choisir, euh, si ça vous intéresse en tout cas, d'expérimenter l'échec, pas peut-être dans, dans, dans des choses aujourd'hui, dans votre travail ou des choses comme ça. Peut-être trouver des domaines dans votre vie où vous pouvez, vous, vous pouvez échouer le plus rapidement possible sans forcément que ça, ça, ne, euh, ça ne vous atteigne. Mmh, que ça ne vous pénalise pas, oui. Ouais. Bah après, on prend, euh, on prend des risques parce que c'est important, si on ne prend pas de risques, on peut, ne on peut rien faire de nouveau, on ne peut pas progresser sans prendre de risques, mais de bien faire cette distinction entre prendre un risque et faire quelque chose de risqué. Faire quelque chose de risqué, je prends souvent cet exemple-là, mais c'est décider de traverser la rivière alors qu'il y a un courant de malade et qu'il n'y a rien pour s'accrocher. Ça, c'est faire quelque chose de risqué, prendre un risque, c'est de sarnacher, de prendre une corde, d'être sécurisé à un point et que si jamais on tombe à l'eau, bah on n'est pas embarqué par le courant et on peut revenir sur la berge. Fait, oui, prendre des risques, mais jamais faire quelque chose de risqué. Et pour ça, ça demande de… OK, je réfléchis, je me pose les bonnes questions, à la rigueur je me fais accompagner, mais sans risque, et ne serait-ce que le risque de se planter, sans ce risque-là, il n'y a pas grand-chose qui, euh, qui pourrait vraiment être réalisé de, de conséquent ou d'important. Ou Et n'importe qui a le pouvoir de réaliser des grandes choses. C'est ça aussi qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ce n'est pas, pas réservé à une élite, ce pas réservé à des gens qui sont surdiplômés, euh, ce n'est pas réservé à, euh, à, des, euh, à des personnes qui sont dans un contexte social ou économique spécifique. C'est pour tout le monde. Je, je, je regardais, euh, souvent, je suis euh, certains, certains groupements ou autres. Par exemple, sur LinkedIn, j'ai euh, une page que j'aime beaucoup suivre, c'est les entrepreneurs euh, du continent africain. Et moi, je suis émerveillé. J'ai quasiment tous les jours un post qui apparaît sur mon fil d'actualité où je vais voir une personne qui est présentée et qui soit euh, bah, vient d'une famille qui avait à peine à manger, euh, à peine de l'eau potable et qui finalement sont à l'origine de création d'entreprises, soit des gens qui vont aller au bout de leurs idées et vont réussir à s'inscrire dans des écoles ou être reconnus dans des entreprises alors qu'ils venaient de super loin. Et ça, du coup, je rebondis là-dessus. C'est un des points qu'il faut garder en tête quand on fait de l'accompagnement et encore plus quand on est en PNL c'est que la personne qui est en face de nous, quelle que soit sa problématique, elle a toutes les ressources pour pouvoir y arriver. Et que la réussite dépend des ressources internes et certainement pas des ressources extérieures, même si ça peut aider. Oui, vas-y Saïd, je vois que tu avais euh, cliqué sur... Une petite, une petite illumination, quand tu ouais. parlais. Je <rire> suis à l'échec, notre conditionnement aussi qu'on a eu, notre éducation, surtout l'école. Mmh. Mmh. Il nous dit souvent, tu vas être nul, tu es nul parce que tu as une sale note. On ne dit pas, elle est où l'erreur Cette erreur-là, mmh. je vais la corriger, elle n'est pas nul. Et aussi le redoublement, on voit ça comme une punition, une sanction. Mmh. Ouais. Et c'est aussi un problème. Après, on est quelque part frustré, on voit ça comme un échec. Et souvent, la mauvaise note, c'est pour les parents, oh, tu as une mauvaise note. On va te, sentir, on va te punir parce que tu as une mauvaise note. C'est pas le fait que peut-être qu'on a mal compris la chose. Il faudrait peut-être qu'on nous la réexplique. Oui, Et... tout à fait. Et... Bah, c euh... je, je, je crois que c'était euh... Idriss Aberkan qui en avait, euh... qui, qui en avait ah. parlé à un moment donné. Je trouve que, qu euh... Euh... Ouais, Comment sanctionne trop, on sanctionne. La note, elle est sanctionnée. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. c'est une sanction, mais sur le fait que si un élève ne réussit pas à l'école, ça n'est pas la faute de l'élève, c'est la faute de l'école. C'est l'école qui n'a pas réussi à faire sa job d'enseigner correctement, de transmettre correctement l'information. Et tu, tu vois, tu fais, tu fais référence au redoublement. Moi, je, je me souviens à l'époque, j'ai redoublé une classe parce que euh, parce qu'en fait, c'est mes parents qui ont demandé à ce que je redouble une classe, parce que mes notes n'étaient pas suffisamment bonnes, parce que le système scolaire n'était pas du tout bon pour moi, c est, c est, ça ne marchait pas du tout. Euh, et en fait, c'est eux qui avaient décidé de me faire redoubler. Et moi, qui suis quand même un peu rebelle dans l'âme, euh, bah, je n'ai rien trouvé de mieux que de me planter encore plus sur la deuxième année que sur la première, parce que j'étais tellement frustré du truc et j'étais tellement pas d'accord avec le principe que j'ai dit, ah d'accord, vous considérez que j'ai foiré ma première année, ne bougez pas, je vais vous montrer la deuxième, ça va être encore mieux. Mais, euh, mais, mais c'est pour dire aussi que, effectivement, tu, tu nous fais référence au système éducatif. Ce, ce système éducatif, il ne faut pas oublier qu'il est archaïque, qu'il a été développé par les industriels en après-guerre pour faire en sorte de former des bons petits soldats pour avoir du personnel de remplacement pour faire tourner l'économie. D'accord, oui. Ça, il ne faut pas l'oublier, ce truc-là. Et à partir du moment où on comprendra que l'école doit être tout autre chose que ce qu'elle est aujourd'hui, bah, je pense qu'on aura un monde qui tournera beaucoup plus rond et, euh, et que ça fonctionnera beaucoup mieux. Mais après, c'est ma croyance, c'est mon point de vue. Je ne dis pas que j'ai raison, c'est juste un partage. Mais quand on t'apprend à l'école que bah, tu vas être... Euh, en gros apprécié, reconnu, validé que si euh, tu as des bonnes notes, que si tu fais correctement tes exercices, que si tu ne poses pas de questions qui peuvent paraître un peu bêtes, que si tu ne comprends pas du premier coup ce qu'on t'explique, bah, tu sais, à un moment donné, euh, on, on est conditionné, comme tu l'as dit, hein, Saïd. C'est pas le problématique. Après, Outre-Atlantique, je ne sais pas comment ça se passe, parce que c'est une mentalité un peu différente, Après, ce que j'ai pu voir comme dans les vidéos et tout, par rapport à la France, quand même le diplôme est plus valorisé que l'expérience. Or, je pense qu'à votre atlantique c'est différent. C'est peut-être le contraire qui se passe. Ici, il faut vraiment pour qu'on fasse le ménage, il faut un diplôme. Alors que je pense que si avec l'expérience, on montre à quelqu'un comment faire les choses, je pense oui. qu'il est capable de... Il va se tromper au début, c'est sûr. Mais après, oui, bah, il va le faire. Oui, complètement. Bah, J'ai plein d'exemples de... d'amis qui, ont... qui sont arrivés finalement en Amérique du Nord qui ont commencé soit en secrétariat, soit en, en vente sur le plancher, et puis qui ont fini par prendre des postes à responsabilité dans l'entreprise de manière très rapide, parce que, euh, parce que bah, si tu démontres tes compétences, tes capacités, ton envie d'évoluer, ça peut, ça peut aller vite. C'est sûr que c'est plus compliqué en France. Après, il y a encore quand même, euh, et puis, bon, je pense heureusement sur certains métiers et autres, le diplôme est quand même nécessaire. Mais, mais, mais c'est une autre mentalité. Médecin, j'avoue que voilà, normal, il faut un diplôme. Et après, il y a d'autres métiers. Moi, vendeur, j'ai vu d'autres métiers où il n'y a pas forcément besoin d'un diplôme, honnêtement. Bah, c'est un petit peu comme. Euh, J'en discutais avec euh, une très bonne amie à moi, et c'est un petit peu comme le, le diplôme du MBA. Donc, c'est euh, un master en, en administration de, de, de business, d'entreprise. C'est quand même, à la base, un diplôme qui, normalement, te permet de créer ton entreprise, développer ton entreprise, puis vraiment de construire quelque chose. Mais je vais peut-être être, un, être un, peu, un peu grossier dans le calcul, là, mais plus de 90% de ceux qui finissent avec un MBA ne, ne créent jamais leur entreprise et vont travailler pour quelqu'un d'autre un film franchement que j'ai vu que j'ai vu plusieurs fois c'est Will Hunting ouais. Will Hunting c'est un film magnifique et il traduit un peu ce que tu as dit euh, Matt Damon sur une bagarre dans un bar c'est ce qu'il dit il dit le mec il y a un mec qui fait son plaidoyer sur son, sur son apprentissage du NBA et tout. Alors, en gros pour et son copain et Matt Damon il lui dit mais euh, ça va tu as fait ton malin et tout euh, tu as perdu 150 mille dollars alors que tu aurais pu apprendre pour 10 cents de l'heure euh, en retard ouais. ah, ouais, et cette réplique elle est magnifique que j'ai trouvée oh, C'était génial et, et, et après on n'est pas et après je te laisse prendre le relais du coup Samir mais après on n'est pas de, de pas se dire non plus bah, regarde, regarde j'ai pas besoin d'aller en cours j'ai pas besoin d'apprendre quoi que ce soit regarde moi j'ai fait un MBA il n'y a pas si longtemps que ça mais je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire, parce que ça me faisait plaisir d'en faire un. J'avais envie d'apprendre des nouvelles choses, j'avais envie de comprendre des nouvelles choses. Mais en aucun cas, je me suis dit un jour, OK, il faut que j'ai mon MBA si je veux créer mon entreprise. Euh, ma première entreprise, je l'ai créée quand j'avais 21 ans. J'en suis à la cinquième maintenant. Euh, bon, je veux dire, je n'ai pas eu besoin du MBA pour le faire. Mais tu peux après aller chercher des infos quand, quand tu sais, as envie d'aller plus loin juste pour le plaisir. Et c'est ça qui est chouette aussi c'est que l'échec te montre que tu l'as dit, Samirin, c'est le meilleur professeur. te montre ce que tu as à faire et ce que tu n'as pas à faire. Et, et du coup, des fois, le, cette école-là peut être un peu plus longue que si tu suis des études spécifiques, mais, euh, mais ça t'apporte des choses qui, sont, euh, qui valent bien plus que ce que tu pourrais apprendre dans un bouquin. D'ailleurs, en fait, euh, par rapport à euh, quand tu dis en fait que l'échec va être plus long que, les, que certaines écoles, mm -hmm. bah il y a pas mal de gens qui sortent des écoles mais qui se reposent sur leurs acquis et malheureusement en fait qui se, bah, vu comme ça, lorsqu'on les voit s'exprimer etc, on a l'impression que c'est des experts mais derrière ils sont pas aussi euh, ils sont pas aussi bons qu'ils ne le disent. Mais sinon moi le truc sur lequel je voulais revenir c'était justement par rapport au redoublement. Bah, d'ailleurs les écoles finlandaises qui sont connues comme étant euh, parmi les meilleures écoles, les écoles scandinaves, le redoublement n'existe plus. Euh, y a, en tout cas, il n'y a, a pas de redoublement. En règle générale, en fait, on va plus amener les élèves à aller revoir les choses, bah, comme tu disais tout à l'heure, Saïd, à aller revoir justement ce qui ne fonctionne pas. Plutôt que de mettre une mauvaise note, bah, regarde, il te manque des choses, c'est acquis ou pas. Il te manque des choses, va voir, et puis en fait, une fois que tu auras acquis et que tu auras réussi, bah, là, ce sera bon. Et, euh, et ça, en fait, je pense que c'est l'école du futur. Et justement, on parlait d'Idriss Aberkan. Euh, Idriss Aberkan, il y a pas mal de vidéos de lui, justement, sur Internet. Et il a écrit un livre qui s'appelle Libérer votre cerveau, où justement, il explique les limites du système scolaire. Et il explique justement qu'en euh, qu qu en fait, le, le système scolaire tel qu'il a existé au début et maintenant, alors au début, quand tu parlais de l'ère industrielle, si on prend deux photos, le système scolaire à l'époque et maintenant, c'est toujours la même chose. Les, ouais. les classes sont organisées de la même rangée, c'est toujours les élèves qui vont lever la main, c'est toujours sur un tableau, le professeur est toujours au même endroit. Il n'y a rien qui a évolué, alors que le monde a évolué. Les voitures ont évolué, les moyens de transport ont évolué, la technologie a évolué, mais les les, le système scolaire est toujours pareil. On a les mêmes genres de classes. On a, alors, il y a des choses qui évoluent, je ne vais pas non plus être euh, euh, négatif, il y a des choses qui évoluent, mais en tout cas, dans la globalité, on est toujours dans le même genre. De, de, de, de, de fonctionnement et il me semble que c'était euh, c'était Einstein qui disait qu'en fait tout le monde est un génie mais si vous jugez un poisson sur sa capacité euh, à grimper dans un arbre bah, il passera toute sa vie entière à croire qu'il est stupide et en fait l'école aujourd'hui telle qu'elle enseigne, en tout cas l'école que moi j'ai connue, l'école certainement que toi tu as connue c'était un peu la même chose c'était comme si dans la classe on avait des gens bah, en plus je suis hypersensible, toi aussi tu l'es euh, et on a, on a des façons de fonctionner qui sont totalement différentes euh, et, et en fait on nous juge comme les autres bah, si es lent c'est parce que t'es pas comme les autres moi on, on m'a répété combien de fois hein, quand j'étais gamin euh, depuis la maternelle que j'étais un élève lent on voulait me faire même redoubler la maternelle euh, ça je le, je le dis mais or, ma mère était professeure donc elle a pas laissé passer ça euh, je me rappelle qu'elle leur avait dit euh, euh, est-ce que vous pensez que je vais faire redoubler mon élève pour faire du coloriage et, du co et, du, et, du, et, et découper des feuilles donc voilà, on lui a dit, ben écoutez, votre fils va avoir des, des lacunes toute sa vie. Je suis parti en primaire. On me disait pareil que j'ai des lacunes parce que c'est vrai que je bavardais beaucoup en classe. Euh, je m'intéressais beaucoup aux gens, j'ai toujours été comme ça. Et j'étais plus lent que les autres, en tout cas selon les professeurs. Mais encore une fois, ça dépendait. Quand j'avais des professeurs qui m'inspiraient, qui, qui étaient passionnés, je peux dire que sans même réviser ou quoi que ce soit, j'avais les meilleures notes de la classe. Et ça se voyait dans mes notes parce qu'en sixième, je pouvais être premier de la classe en maths. L'année d'après, j'étais dernier. Pourquoi Parce que ça, ça dépendait du, de la manière dont le professeur allait enseigner, s'il était passionné, s'il si, si, si, transmettait son savoir avec le cœur ou pas. Et ça, c'est ce que, ce que j'ai eu. Et malgré qu'on a dit, tu ne vas pas réussir, tu auras des lacunes toute ta vie. J'ai fait mon, ma scolarité sans problème. J'ai redoublé une fois, mais ça, c'était à cause de problèmes euh, familiaux. Euh, mais c'était vraiment à la, à la fin de ma scolarité. Mais j'ai eu des lacunes, ça ne m'a pas empêché d'avancer, ça ne m'a pas empêché de réussir. Et, et, et voilà, et, et je veux dire, on, on en parlait encore la dernière fois avec l'étape de multiplication. Moi, je ne les connais pas, mes étapes de multiplication. Alors, je dois en connaître quelques-unes, mais, euh, mais je ne connais pas tout. Et à l'école, ce que je faisais, c'est juste que je calculais différemment. Je faisais des additions. J'avais les mêmes résultats, je mettais peut-être plus longtemps que les autres, je ne comprenais pas pourquoi il fallait apprendre par cœur, mais, euh, mais en tout cas, j'arrivais au même résultat. Et ce n'est pas pour autant que je suis moins intelligent qu'un autre. D'ailleurs, je dirais même plus que le processus que j'utilise est plus compliqué que les autres. Donc, c'est-à-dire que mon cerveau, quand même, va chercher un peu plus loin que d'aller apprendre par cœur. Complètement. <rire> et et non, ça, voilà. C'est important de, de remettre en perspective euh, c est, c est ces fameux échecs qu'on a pu avoir. Et, euh, et, et on en reparlait il n'y a pas si longtemps, euh, Samir, on regardait un petit peu euh, où est-ce qu'on s'en allait, puis ce qu'on faisait, puis je te, je te disais moi ce que j'avais déjà fait avant, puis ce que j'avais mis en place. Puis c'est drôle parce que, tu sais, je, je regarde ce que je faisais il y a quelques années en arrière en me disant, « oh là là, putain, j'ai fait ça, c'est abusé, <rire> ça ressemble à rien, comment, comment j'ai pu mettre ça en ligne, comment j'ai pu faire ça à ce moment-là » Mais ça fait partie du process. Et c'est ça, euh, est, est, est ça qui est chouette aussi, c'est de se dire, Ok, bon, bah je j'ai fait x trucs avant qui n'ont pas marché, mais si je les avais pas fait, bah, celui-là ne marcherait pas aujourd'hui parce que j'aurais jamais eu cette idée d'aller jusqu'à là, d'amener l'information jusque là. Donc c'est toujours euh, c'est toujours pareil. Inspirez-vous de vos échecs, c'est là où vous allez apprendre le plus de choses. Et c'est bien de vous planter, c'est une bonne chose. C'est pour votre bien que vous vous plantez. C'est pas c est, c est pas pour autre chose. Et de j'ai même envie d'aller jusqu'à vous dire de ne jamais laisser qui que ce soit ou quoi que ce soit comme événement décider à votre place de ce que vous êtes capable de faire ou de ne pas faire. Il n'y a personne qui peut le dire. Il n'y a personne qui peut le décider à votre place. Personne. Parce que mmh. personne n'est devin, personne ne sait ce qui va être possible ou pas. Personne ne, ne sait et ne peut mesurer. La, la qualité de réflexion, de pensée, de créativité que vous avez dans votre tête, personne ne peut choisir à votre place. Fait que si vous avez envie de faire un truc, bon, bah donnez-vous les moyens de le faire. Est-ce que ça va être facile Probablement pas. Mais si vous êtes vraiment engagé et que vous y mettez les efforts nécessaires et que vous faites les choses nécessaires pour pouvoir y arriver, dire l'échec, ça va juste être une, une marche... Euh, sur laquelle vous allez vous appuyer pour passer à la suivante, et encore à la suivante, et encore à la suivante. C'est juste un process. Faites confiance au process. C'est super important. Exact. Donc, euh... c'est Donc ça, c'est un, un petit peu ce qu'on voulait échanger. Est-ce que ça vous inspire Est-ce que vous avez des questions Est-ce que vous avez des, des anecdotes, peut-être Parce qu'on a plein, plein d'exemples, hein. on pourrait... Euh... De, de, de qui euh, je, te, je te parlais tout à l'heure, euh, Samir il On qui... parlait d'Henri Ford, je crois que tu n'étais pas arrivé jusqu'au bout euh, euh, Henry, Ford. Bah, Henry Ford. oui. Bah, bah, si, je crois que j'ai fait le tour d'Henri ouais. Ford. Il y avait Walt Disney, mais il y en a plein d'autres. Vous euh, prenez Albert Einstein euh, qui a été ouais. euh, vu comme, euh, comme, comme un enfant retardé. Euh, bon, bah voilà, on sait, on sait ce qu'il a fait. Euh, Darwin oui. a été considéré comme un gros feignant euh, qui paraissait toute la journée et puis qui ne euh, faisait que dormir. Enfin, je dis, il y en a, a des comme ça. Il y a Milton Erickson aussi. Je sais que Milton Erickson okay. a, a vécu pas mal de choses. Alors, Milton Erickson, c'est le père de l'hypnose ericksonienne. C'est l'hypnose qu'on qu utilise principalement avec la PNL. Euh, D'ailleurs, il a fortement inspiré la PNL. Énormément. Ouais. Mais on et a les Milton, Milton modèle, hein, dans Ouais. On a enfin, un, aussi. Il a écrit le livre, mais ça ne sais pas, Le dire, attends. Plus malin que le diable, je crois, non Oui, plus malin que le diable. Oui, bah, il en a écrit quelques-uns qui sont super intéressants. Bah, Allez, même lui, hein, il a été considéré, et même encore aujourd'hui, par, euh, par pas mal de monde, il est considéré comme une fraude et puis comme, euh, comme, un, comme un escroc. Euh, Idriss berkane, on en a oui. parlé tout à l'heure. Ouais. Il se fait taper constamment sur le dos. On lui dit que c'est trois diplômes, parce que je crois qu'il a trois doctorats, oui. c'est des faux doctorats, il a été obligé de les publier sur son, sur son site, etc. Et il y a encore des gens qui parlent d'imposture de, de, et tout ça, mais voilà, il avance, il fait son chemin et il s'en fout. Lui, au moins, encore une fois, on parlait tout à l'heure, bah, je parlais des imbéciles qui marchent, on va partir du principe qu'on est tous des génies. Voilà. Et en fait, il avance et lui, au moins, il fait des choses, les gens qui sont en train de… De, de parler sur son dos ou essayer de l'attaquer. Pendant ce temps-là, ils sont juste derrière leur écran en train d'écrire sur, sur un clavier d'ordinateur, mais ils ne contribuent pas forcément. Et lui, il, est, voilà, je, il, il apporte beaucoup quand même, Idrissa berkan Et pour revenir justement à Milton Erickson, Milton Erickson, il a eu la polio quand il était jeune. Et en fait, euh, bah, la polio a fait qu'il me semble qu'il ne pouvait plus marcher euh, et que c'était en quelque sorte foutu pour lui. On va dire ça comme ça. Mais en fait, ce qu'il a fait, c'est que il A eu la polio, il a fait des choses, c'était pas un échec pour lui. Il a continué à avancer. Et un jour, il a testé justement ces, ces fameuses méthodes qui ont donné lieu à l'hypnose sur lui-même euh, avec l'autosuggestion, avec toutes ces choses-là. Et il s'est dit, ben bah, un jour, il s'est dit, je vais, je vais essayer de berner mon cerveau. Euh, et je vais raconter une autre anecdote de Milton Erickson aussi. Euh, donc, je vais essayer de berner mon cerveau justement et lui faire croire que je revenais en arrière avant que j'ai la polio. Et en fait, à force d'essayer, ce qu'il a fait, c'est qu'il a guéri de la polio et il a été capable de marcher et, et, et, de, et, de, et, de, et de nous donner justement cette, cette science qu'il a inventée. Mais c'était aussi le fait que Milton Erickson, à l'école, il se baladait apparemment toujours avec un, un dictionnaire euh, dans les mains mmh. et, et les professeurs, en fait, le voyaient, enfin, ils, ils le voyaient tout le temps que ce dictionnaire et un jour comme ça, euh, au milieu de l'année. Il est là, il a ouvert le dictionnaire et il fait… « Ah ouais !» Il commence à crier en classe. Et en fait, il fait « En fait, ce que je porte dans les mains depuis, depuis tout ce temps-là, c'est un dictionnaire. » C'est-à-dire qu'ils expliquent tous les mots qu'il y a dans le truc. Et en fait, un enfant comme ça, on va dire « Mais il est con celui-là, ce n'est pas possible. »« Il est con. » et, euh, et en fait, voilà. C est, c est, ce mec-là est un génie. Il a inventé des choses. Même si pour certains, il était considéré comme lent ou comme peut-être attardé. Et c'est à vous de décider. Encore une fois, c'est vous qui décidez ce que vous êtes. Laissez pas les autres décider à votre place. Ça. Et Thomas Edison, s'il avait laissé, si c'était pas sa mère en fait, qui lui avait euh, embelli un petit peu cette lettre qu'elle avait reçue de son professeur et qu'il aurait entendu peut-être que c'était un idiot, que c'était un attardé, bah, il n'aurait pas inventé tout ça, il aurait privé le monde de tout ce qu'il a inventé. Bon. Euh, Milton Erickson, que ce soit Steve Jobs, que ce soit toutes ces personnes-là, si. Leur décision au départ, ça aurait été d'écouter toutes ces personnes qui disaient d'eux que c'était des idiots, des débiles et qu'ils n'étaient pas à leur place. Ben, ils n'auraient pas révolutionné. Steve Jobs, il a, je vous dire, après s'être fait virer par Apple, il a créé sa boîte qui s'appelait Next. C'était une boîte d'informatique, pareil, pour concurrencer, donc pour continuer à faire ce qu'il aimait. Mais il a aussi été à la tête de Pixar. Il ne connaît pas ce milieu mais il a révolutionné Pixar. Aujourd'hui, c'est grâce à lui aussi que l'un des, de, des, en fait, des succès de Pixar, ça a été Toy Story et c'était quand justement Steve Jobs était à la tête de Pixar. Donc, prenez ça en considération. Déjà, partir du principe que l'échec, c'est un mindset. C'est à vous de décider ce qu'est l'échec. Est-ce que vous avez réellement échoué ou est-ce que réellement ça va être un apprentissage qui va vous permettre d'avancer Et de deux, ben, de décider, encore une fois, de s'il y a des personnes qui, qui essaient de vous rouler dans la, dans la boue, ben, ce n'est pas à lui de décider qui je suis. Je suis la seule personne qui peut décider de qui je suis réellement. Ça vous appartient à, à 10 000 ça. C'est à vous de décider. Super ton, ton message, Sandrine. Est-ce que… Peux, tu peux nous le repartager en, en audio ou hein, tu n'es peut-être pas en mesure de, de parler. Comment ça Salut Sandrine. Bon, J'étais juste avec les enfants. Ça marche. Donc oui, euh, au collège, on me disait que je n'étais pas assez forte, à elle, je m'ennuyais à l'état de multiplication, et de la méthode scolaire qui ne me convenait pas du tout. Et, euh, et en troisième, je voulais faire professeur de musique, on, on m'a fait redoubler ma troisième parce que je n'avais pas un assez bon niveau scolaire euh, en littéraire et j'ai re redoublé ma troisième alors j'avais déjà obtenu mon brevet et euh, ça m'a servi à rien au final et, euh, et en fin de compte, j'ai euh, enseigné à l'âge 11 ans, j'enseignais déjà la musique avec mon professeur de musique, j'avais mes élèves, j'ai fini euh, une carrière de musique et euh, sans écouter les professeurs donc euh, si on les écoute euh, on part sur des blocages la plupart du temps et euh, pareil pour la conduite hein, je suis monitrice auto école aujourd'hui euh, on m'a dit que j'aurais jamais mon permis parce que j'étais trop tête en l'air euh, parce que j'avais trop d'absence euh, voilà au niveau de la conduite et que j'étais trop timide et trop stressée et euh, j'ai raté cinq fois mon permis et alors d'aujourd'hui, j'enseigne la conduite et il y a des très bons résultats avec les élèves. Donc, euh, l'échec permet vraiment de se remettre en question, de se renforcer et au final, se servir de l'échec, ça permet de le retransmettre aux autres et euh, avancer également. Merci, euh, merci pour ce partage là, Sandrine, parce que c'est vrai qu'on donne, euh, on donne des exemples de, de gens qui sont connus depuis tout à l'heure. On a donné quelques exemples pour nous aussi, mais c'est bien. Euh, c'est bien aussi d'avoir des exemples d'autres personnes qu'on connaît en fait tout simplement pas ou peu et de se dire ah ouais en fait OK il y en a d'autres qui se plantent aussi puis ça marche ça marche pour eux ça fonctionne et et c'est c'est tout le temps comme ça si vraiment vous avez un des doutes sur vos capacités sur vos compétences sur qu'est-ce qui est possible ou pas juste de vous rappeler que que vous pensiez que Peut fonctionner ou que vous pensiez que ça ne peut pas fonctionner dans les deux cas vous aurez raison parce que vous aurez tous vos schémas de pensée, vos schémas comportementaux, vos réactions, vos stratégies mentales qui vont suivre en fait la croyance que vous portez au fond de vous. Travaillez travailler sur votre détermination personnelle, sur vos croyances personnelles de bah, peu importe là si j'ai envie de le faire je vais le faire puis ça va marcher. Et après le chemin des fois peut être long mais on finit par y arriver. C'est ça le plus important. Il, il fait nuit chez toi, euh, Samir Tu as la grosse tempête. Oh, le, là, c'est la, la tempête. Il fait, il fait, nuit, il fait nuit à 15h. Tu, tu, tu nous fais la version euh, film d'horreur aujourd'hui C'est ça, si vous me voyez euh, partir comme ça en courant. Euh... Ouais, Vas-y, Sandrine. Je voulais ajouter qu'au final, ce, ce mode d'échec qui permet d'apprendre, euh, je m'en sers maintenant auprès de mes élèves pour leur apprendre justement euh, à travers l'échec, à travers les erreurs. Euh, C'est ma technique d'apprentissage et ça leur permet de comprendre ce qui est euh, qu'il ne faut pas faire. Euh, leur permet de, de comprendre leurs erreurs, leurs angoisses, leur stress. Et au final, avancer correctement, de ne plus en avoir peur et euh, permet d'obtenir leur permis d'une bonne façon. Et ouais, puis, en plus, tu as, as des super résultats à à, à d'autres de tes collègues ou euh, éventuellement les autres écoles dans lesquelles tu es intervenu. Tu as quand même des super bons résultats. Là. Tout à fait. Et ça parle… Hein. Les, les résultats parlent d'eux-mêmes. c'est… C'est génial. Ça permet de, de réduire énormément d'heures de conduite. En moyenne, là, actuellement, un élève évalué à 30 heures, euh, il sort à peu près en 23-24 heures. Et euh, avec euh, des bons résultats, avec des notes presque maximales au niveau du permis. Même si je suis pas trop pour les notes non plus, mais bon, euh, ça permet de, de ouais. renforcer ouais. l'élève dans sa conscience. Donc, ce qui est bien, c'est que ça lui permet de se dire, ah bah, j'ai réussi, j'avance, et ça le, ça le rend beaucoup plus positif. Ouais. C'est plus dans ce côté-là que c'est une bonne chose. Ouais, ce qui est, ouais. est peut-être à noter aussi dans ton dans ton approche, c'est que tu te remets toi en question. En tant que prof. Et ça, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec l'école. Hein. C'est que s'il y a quelque chose qui ne marche pas, ce n'est pas ton élève, c'est toi. Tu vas te questionner. Oui. Tu vas dire ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Et puis ça, ça fait une grosse différence. Là. il y a des challenges en permanence. Hein. J'ai euh, une élève qui euh, est aveugle d'un œil, hein, qui a perdu la vue du côté droit. Elle a 5 dixièmes au côté gauche, donc au final, elle a vraiment le minimum pour conduire. Elle a pas de champ de vision à droite. Et euh, moi, quand je lui apprends à conduire, je ferme l'œil droit pour comprendre son champ de vision et permettre d'adopter l'apprentissage, enfin d'adapter l'apprentissage en fonction de son champ de vision à elle. C'est fatigant, parce que c'est épuisant euh, au d'un moment, mais elle avance. elle avance comme les autres. C'est un petit peu plus compliqué, enfin pour moi en tout cas, euh, mais elle avance. Il voilà, faut savoir s'adapter, ça c'est important. Euh, bah encore une fois c est, c est, ça, ça va avec toi tout ce que tu représentes et puis tout, tout ce, tout, toute cette envie justement de, de bien faire d'apporter ce qu'il y a de mieux donc c'est vraiment c'est vraiment chouette que tu prennes cette, cet effort là que tu fasses cet effort là pour, pour ton élève chapeau franchement c'est euh... gratifiant pour moi parce que je vois qu'elle avance quand même ouais. et puis euh, et... Pour la petite anecdote, sans parler de cet élève, c'est que euh, hier au centre d'examen, j'ai croisé euh, le moniteur qui m'avait formé à la conduite. Il y a 22 ans. Et euh, j'ai parlé avec lui, il ne m'avait pas reconnu tout de suite. Et quand il m'a reconnu, il, pour lui, il était persuadé que jamais de la vie, euh, j'aurais eu mon permis. Et il n'aurait jamais pensé que j'aurais pu être moniteur agent. Ouais. C'était assez drôle. Ouais. C'est une, euh, une belle revanche. C'est chouette. C'est vraiment totalement. chouette. C'est top. Merci, euh, merci pour ces, ces partages-là, Sandrine. C'est vraiment chouette. Merci à vous. Vraiment cool. Et je pense qu'on a fait le... Bah, après, on pourra en parler toute la journée pour nous, puis toute la soirée. Mais je pense qu'on a, a fait le tour du, du sujet. Euh, Est-ce qu'il y a peut-être un dernier partage, une dernière chose que vous vouliez, euh, que vous vouliez dire par rapport à à l'échec ou Samir, est-ce qu'il y avait peut-être quelque chose qu'on qu a peut-être oublié d'évoquer sur le... Je pense qu'on a fait le tour, après mmh. euh, on a, on a un, un podcast justement au début, c'était les présupposés de la PNL, euh, qui parle aussi de l'échec euh, mmh. si vous avez envie justement d'écouter et, euh, et en fait c'est vraiment de garder à l'esprit, et ça c'est la base, c'est l'échec n'existe pas l'échec est un apprentissage et en faisant de, en en faisant une croyance en fait, au quotidien et à chaque fois que vous avez l'impression que vous êtes dans un échec ok, qu'est-ce que ça m'apprend qu'est-ce que je peux faire de différent ben, vous allez voir que petit à petit vous allez adopter de nouveaux comportements et, et vous allez pouvoir tirer pleinement parti de votre échec enfin, moi encore une fois je dis échec, moi je n'y crois pas à l'échec mais c'est vraiment pour parler dans le langage en tout cas qu'aujourd'hui euh, on, euh, on, qui revient le plus souvent on parle d'échec donc vraiment quand je parle d'échec, c'est ça. L'échec est un apprentissage. Vraiment. Et on, on a Guylaine qui nous a remis un, un ouais. message qui, qui se retrouve un peu dans ton histoire euh, par rapport, euh, rapport au maths. Et que finalement, il ouais. euh, y a... Après, euh, avec le temps, on reprise des études pour un diplôme dans, le, dans les métiers d'art. Et puis, euh, finalement, euh, on se retrouve parmi les meilleurs alors qu'on galérait à l'école. Ça aussi, ça... ça... C'est des expériences qui nous montrent que ok, finalement, ce n'était peut-être pas moi le problème. C'est peut-être pas euh, de ma faute si ça ne fonctionnait pas à ce moment-là. Ça, C'est chouette aussi de s'en de rendre compte. D'ailleurs, ça, ça, tu nous en avais parlé justement avant de terminer. C'est toi qui nous en avais parlé une fois. Le système scolaire, en fait, euh, dans le système... Ou alors, ouais, j'ai dû voir aussi d'autres choses à côté, mais tu nous en avais parlé. En fait, dans le système scolaire, on nous demande d'être bon partout. Il faut être bon en maths, il faut être bon en sport, il faut être bon en, en musique, il faut être bon en ceci. Alors que quelqu'un qui pourrait avoir, bah, comme par exemple Sandrine, quelqu'un qui pourrait être très doué en musique, mais mauvais dans les autres matières, selon eux, mm -hmm. ben, en fait, on va le juger comme étant quelqu'un qui ne va pas réussir. Et on peut le priver d'aller vers une carrière de musicien sous prétexte qu'il n'a pas des bonnes notes en maths, qu'il n'a pas des bonnes notes en français, qu'il n'a pas des bonnes notes euh, en éducation civique. Ouais. Et, Et euh, regarde… On... On ne fait pas carrière dans la musique, on ne peut pas en vivre. Ça, c'est aussi <rire> ce qu'on nous dit, exactement. Il <rire> faut dire ça à Beethoven ouais. et à toutes ces personnes, justement, qui ont révolutionné. Euh... Oui, ouais, c'était bah, <rire> comme moi la, la première fois où, euh, où je me suis lancé en entrepreneuriat. J'avais pris un cours en entrepreneuriat à l'époque, c'était obligatoire pour créer une entreprise en France. Et euh, je me souviens de la personne que j'ai eue en fait, pendant ces, ces journées de formation. Euh, qui en fait dans, dans son discours c'était oh, vous savez vous devriez prendre un travail ça sera quand même pas mal plus simple parce qu'il y a peu de chances que vous réussissiez <rire> je viens, de, je viens <rire> de payer un cours avec le peu d'argent que j'ai disponible pour pouvoir ouvrir mon entreprise et tu me dis qu'il vaut mieux que je prenne un, un emploi que, ça marche pas là <rire> exactement ah, moi je me rappelle bah ça ça me rappelle autre chose moi c'était au collège quand j'étais en troisième alors j'étais un élève moyen encore une fois j'allais pas voilà, j'étais moyen, pas... je pas… Il me semble que j'avais eu 11 de moyenne euh, en fin d'année et on m'avait refusé euh, d'aller en général, euh, au lycée général, euh, sous prétexte que, bah, pareil, je n'allais pas réussir, euh, que, que je me planterais à coup sûr. Ça, c'était une prof qui avait décidé ça, pas tous, mais une prof avait décidé ça et comme par hasard, c'est la professeure principale. C'est ça qui est bien. C'est qu'elle a plus de poids que les autres. Donc, euh, donc Voilà. Et, et ma mère, bon, n'a pas laissé passer, le directeur n'a pas laissé passer aussi, parce que enfin, voilà, le directeur savait quand même que… Mais, mais je me rappelle, elle me disait, non, bah, tu sais quoi, Samir, tu ne pas réussir en général. Alors, du coup, moi, je te conseille de faire un, un BEP. Bon, encore une fois, il n'y a rien contre les métiers manuels et tout ça, mais moi, ce n'est pas ce que je voulais faire. Ce n'est vraiment pas ce que je voulais faire. Donc, d'aller me mettre quelque part où je n'ai pas envie d'être, je, je, je trouvais ça dingue. Donc, fais un BEP, tu vas travailler à l'âge de 16 ans et tu verras, ça va être bien pour toi. Je n'ai pas envie de travailler à l'âge de 16 ans. Je veux me découvrir, je veux tester des choses et tout. Et, euh, et, et, et tout ça pour dire en fait que, voilà, il y a des gens selon leur carte du monde, parce que aussi, j'aime bien appeler ça, mais il y a beaucoup de dinosaures aussi à notre époque, euh, que ça a pas fonctionné bien. comme ça à leur époque. Donc, il faut que ça fonctionne encore aujourd'hui comme ça et qui privent certains élèves de, de, de réussir. Et encore un autre exemple, mais j'en ai tellement des exemples, j'ai l'exemple de ce fameux élève qui, qui, qui était un peu turbulent en classe, euh, à qui un jour la prof a dit de toute manière, « Toi, euh, ça ne sert à rien que tu fasses des études, tu vas finir sous un pont avec une seringue d'héroïne dans le bras. Euh, » Parce que justement, il faisait un peu de bruit, et, euh, et en fait, il a redoublé, et puis il a appris de ce redoublement. Cette phrase qu'elle lui a dit, ça lui a fait énormément de mal, et quand il a redoublé, il s'est pris en main, et, que, et plusieurs années plus tard il a fait une fac de médecine euh, un autre qui euh, bah, était très très fort en chimie mais tu sais, une fois un jour il y a un, il y a un professeur qui a, qui a eu la, la superbe idée de montrer pendant le cours comment faire des bombes d'acide chlorhydrique donc le mec il adore la, la, la chimie donc il teste ça à l'école il met ça dans une armoire, ça explose et euh, <rire> donc voilà on a eu le droit justement à un peu de répit grâce à lui <rire> je rigole mais c'était drôle et, et en fait, ben, plusieurs mois plus tard, alors qu'il avait de très, très bonnes notes en classe, de meilleures notes que moi, ben, un prof qui disait, ben, le professeur principal, moi, je refuse de laisser un danger euh, se promener dans la nature. Donc, en fait, on l'a envoyé euh, dans tout, sauf de la chimie, parce que lui, il voulait faire chimiste. Et on lui a dit, ben, en fait, on refuse de faire de toi un chimiste parce que tu es dangereux. Et, et enfin voilà, quoi. c'est triste, en fait, euh, c'est triste de voir effectivement comment... Certaines personnes, parce qu'elles font partie du système scolaire, parce que c'est eux qui nous forment, ont du poids, en fait. Et, et, et les parents ne sont pas toujours armés. Moi, j'avais une prof qui était professeure et qui savait, justement, qui avait déjà fait un cheminement, qui avait vu toutes ces choses-là. Donc, elle, elle, a, elle, a, elle a refusé que ça se passe de cette manière-là. Mais il y en a certains, en fait, qui donnent toute autorité au professeur. Et si le prof dit bah, « votre enfant est débile bah, », oui, tu es débile. Mais voilà, le, la bonne nouvelle, en tout cas, c'est que vous êtes les seuls… Euh, les, les, les seuls maîtres de, vos, de votre destin et les seuls capitaines de votre vie. Et si vous considérez qu'à qu cause de certaines personnes jusqu'à aujourd'hui, ben, vous n'avez pas pris la bonne décision, il n'est pas trop tard. Oui, en plus, oui, c'est ça, c'est qu'il n'est jamais, euh, jamais trop tard. Mais tout, tout ça, c'est vraiment dans ce but d'essayer de, quand même de vous inspirer un maximum et juste de vous rappeler que c'est vous qui avez, le, qui avez le pouvoir et qu'il n'y a personne d'autre que vous qui peut décider à votre place de ce que vous êtes capable de ce que vous n'êtes pas capable de faire. Il y a des choses qui vont probablement demander beaucoup de travail, des ajustements. Et vous avez, vous avez plein d'exemples de gens qui ont eu une première vie, qui à un moment donné se réveillent et disent « Ok, bah maintenant je vais faire vraiment ce que je voulais de ma vie » et qui repartent dans les études et qui refont des choses et qui, et qui modifient leur façon de faire et qui vont repasser d'autres diplômes parce que parfois c'est nécessaire aussi de passer des diplômes. On n'est pas, pas en train de faire l'apologie de, de l'école buissonnière et de se dire qu'on peut se débrouiller tout seul. Mais c'est vraiment de garder en tête qu'il n'y a personne, personne, personne, personne, rien, aucun événement de vie euh, qui devrait vous dicter ce que vous, vous avez le droit de faire et pas le droit de faire. Enfin, en tout cas, c'est une conviction personnelle. Après, vous avez les vôtres, mais euh, l'expérience, si vous y croyez fermement qu'il n'y a rien du tout, qui peut vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire. Alors, c'est bon. On va peut-être mettre juste cette règle-là et puis on peut terminer là-dessus. Ouais. C'est que vous avez le droit de faire tout, mais vous ne pouvez pas tout faire en même temps. D'accord Ça, c'est super important de le garder en tête. Et moi, le premier, j'ai des idées à la seconde. Si j'avais des journées de 90 heures, je serais le plus heureux du monde. Mais on ne peut pas tout faire en même temps. On peut tout faire, on peut faire tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, mettez votre focus sur une chose à la fois, poussez le plus loin possible, et dans le processus, si jamais ça échoue, soit ça vous apprend que bah, finalement, c'est peut-être pas tant ce que je veux faire, ça m'apprend que je voudrais aller vers autre chose, ou alors c'est non, ça je veux le faire, puis je vais trouver un moyen de le faire. Et, et, et c'est là aussi toute la beauté du truc, c'est que quand vous allez réussir à accomplir quelque chose, vous aurez cette... Euh, cette joie profonde du chemin que vous allez prendre parce que c'est ça donc comme on dit au Québec là c'est ça qui est le fun aussi c'est le chemin qu'on va prendre puis les galères qu'on va rencontrer sur le coup c'est jamais drôle là mais après c'est waouh je suis passé à travers ça là c'est cool je suis content de moi je suis fier de moi Et ça, ça c'est chouette exact. Bah, écoute on a, on a, je pense qu'on a fait le tour. En plus, ça fait, on, a, on a dépassé, mais on, on est dépassionné, ouais, donc forcément, on dépasse toujours un petit peu. Ça y est, tu voulais dire quelque chose, peut-être Moi Non, c'est bon. Non. Ok, je, je croyais que tu voulais, oh. euh, tu voulais prendre la parole. Yes. <rire> je voulais ouais, parler je... de je... ça. Tellement eu d'échecs, tellement eu de galères. Euh, mm -hmm. Ma vie, on va dire. Mais bon, après, c'est pas le but. Voilà j'essaie de, de toujours relativiser les choses, il y a toujours pire que soi, il y a toujours des gens qui ont plus galéré, galéré que soi toujours donc finalement moi ça va, j'ai ma santé j'ai mes deux pieds, je peux, mon cerveau il fonctionne bien, je peux tout faire même si je me casse la gueule, je me relève je me dis allez c'est pas grave allez on y retourne voilà tout ce qui est les profs et tout, voilà moi aussi j'ai je me reconnais en Samir, mais je pense que tous, on se reconnaît à peu près les maths et tout. J'étais nul en maths, mais j'étais tellement bon en histoire géo. J'ai fini avec 20 euh, au bac en histoire géo. Et une prof m'a dit Comment tu as fait Il me dit Mais au fait, t'es un gros flemmard. Je fais Oui. Mais en fait, juste, moi, je fais ce que j'aime, mais je le fais à fond. Ouais. Et, et, et tu sais qu'être un gros flemmard, c'est une très, très grande qualité en entrepreneuriat. Ah, je ne sais pas, parce que je suis un peu d'entrepreneur. De c'est chaud quand même, quand on parle d'entrepreneur. <rire> non, arrière, hein. ça, c'est une qualité. <rire> c'est une, une super qualité, parce qu'en fait, bah, demain, si vous avez une entreprise et que vous avez besoin d'embaucher du monde, essayez de vous trouver des gens qui sont feignants au possible, qui sont compétents, hein. pas, pas des bras cassés. Hein. Mais... <rire> Des gens qui sont vraiment compétents, qui aiment ce qu'ils font, mais qui sont tellement feignants qu'ils vont trouver le moyen de faire leur travail vite et bien. Et là, vous allez avoir des gens ultra compétents dans votre entreprise. C'est une qualité okay. qui peut être recherchée et qui normalement devrait être recherchée. Les gens qui sont partisans du moindre effort, mais pas ceux qui ont un poil dans la main, hein, d'accord Ceux qui sont prêts à faire leur job et qui ont de la compétence et qui ont un minimum de passion pour ce qu'ils font, prenez des gens qui aiment bien en faire le moins possible parce qu'ils auront l'intelligence de vous trouver des stratégies pour aller plus vite, plus loin, plus facilement. Une sorte une de 80-20 en fait. Ouais, vraiment ça. J'avais ouais, parce... un ami comme ça, ouais. un collègue comme ça, le... un gros flemmard effectivement. <rire> et, euh, et le mec en fait, donc je travaillais dans la base de données, il a automatisé tous les programmes qui existaient pour faire des reportings, des choses comme ça, justement par flemmardise. Euh, donc il a tout automatisé, il n'avait plus rien à faire après, il, il a juste sur un bouton. Mm -hmm. <rire> c'est ah bon. de l'intelligence pratique euh, oui, mise, euh, mise en application, ah, c'est génial. Mais je pense que ouais, c'est quand on est fainéant, c'est mm. quand on, on aime, on fait bien. c'est bien et même mieux que, que mieux. Ah, pour ma part, moi je marche comme ça, moi je marche à la, à la passion, quand j'aime quelque chose. Ah, je vais être le meilleur, je vais tout ouais. apprendre. Un peu de curiosité et tout, voilà. Et je pense que à l'école, c'est ce qu'on devrait nous apprendre. Qu'est-ce que tu aimes faire Et bien là, tu sois le meilleur. Exact. Parce que tout, juste le découvrir, c'est tout. Je ne connais pas un qui soit nul en tout, c'est pas possible. <rire> non, non, on ne peut pas être mauvais en tout. On n'a probablement pas découvert là où on pouvait être bon parce que justement, tu en as fait référence tout à l'heure, Samir, parce que le système nous apprend à essayer d'être bon partout. Donc, on épuise nos stratégies, on épuise nos efforts à essayer d'être bon partout. Et du coup, ça nous empêche d'exceller dans un domaine. Moi, j'étais une quiche en maths. J'étais super bon en physique chimie. C'était comme j'allais en cours. Je passais ma journée à rigoler avec mon meilleur ami. Je, je me planquais sous bureau tellement je rigolais pour ne pas déranger les autres. Et à chaque examen que je passais, j'étais entre 16, 18, 20 euh, c est, c est, ça marchait tout seul, mais j'aurais jamais pu aller à l'université après, puis aller euh, faire un, un même, ne serait-ce qu'un bac scientifique, parce que euh, parce que j'étais une quiche en maths, mais parce que j'ai jamais eu, j'en ai eu, mais euh, beaucoup plus beaucoup plus tôt, mais en tout cas sur la période lycée, j'ai pas eu prof qui était à la hauteur de euh, de, de ce que j'attendais moi d'un prof de ce qu'il allait m'enseigner en termes de passion. J'avais des profs de maths où ils donnaient leur cours, tu posais une question, ils te regardaient, puis ils continuaient le cours et puis ils te répondaient. Mmh. Donc, euh... Les profs de nos jours, pour les à Mais... mon faire. Mais bon, les... mmh. vas-y. Franchement, pour avoir connu des profs, mmh. pour mon qui était dans ce milieu-là pendant un an, ben, ils sont là juste pour euh, bouffer. Quoi. La plupart sont dépressifs, ils n'aiment pas leur boulot, ils n'aiment pas les élèves. Donc, comment ouais, on ouais, se oui, met c est, c est sûr. quand on n'aime l'aime pas c'est pas possible. C'est sûr, mais... J'ai peut-être allé trop loin dans la... Dans la sujet... Ah, pardon, je ne pas couper, Julien. Oh, pas de euh, souci, vas-y, vas-y. Vas si, les, si les choses, enfin si le monde d'enseignement avait été... Bon, je vais, je vais partir très loin. Ouais. Vous voyez le film, le film Divergence oui. oui. Pour les ados mm -hmm. oui. Si l'enseignement et la société avaient été dans un système d'orientation du choix direct de la personne vers son domaine et si on perdait pas de temps à essayer de savoir t'es bon t'es pas bon est ce que la société aujourd'hui elle serait bien à votre avis est ce qu'elle serait ou ça, ça, ça serait pire il y aurait une sorte de rébellion parce que je, je vois le, la référence vois si l'enseignement partait dans ce sens là okay. si, si t'es super bon en maths et ben on t'oriente en maths en fait et on perd pas de temps à savoir pour, ben, en français ou euh, oui, je, je, je, je, je, ouais, je comprends l'extrême. Bon, euh, non, non, mais c'est super pertinent en fait. Euh, Peut-être juste la première chose euh, du coup, que, que je voulais, c'était d'essayer de ne pas jeter euh, la pierre aux profs en tant que tels, même s'il y en a, je pense, qui n'ont pas leur place dans le, dans le domaine de l'enseignement, euh, mais plus de, de remettre en question le système, parce qu'il y a plein de profs qui sont passionnés, qui voudraient faire plein de trucs. Et puis j'en connais mmh. qui ont des idées, mais qui sont juste fantastiques, mais qui ne peuvent pas les mettre en application à cause du système. Donc, ça, c'est important aussi de le garder en tête c'est qu'il y a des profs qui sont super bons, ils pourraient exceller, ils pourraient apporter énormément de choses à leurs élèves, mais le système les empêche de. Parce que, ce, que, ce que tu nous donnes là, Fatou, c'est super intéressant. Et en fait, en tout cas, moi, dans, dans ma vision de la chose, mais après, je ne sais pas si ça marcherait ou pas, j'en sais rien. Hein. Mais dans ma vision de la chose, ce serait de pouvoir prendre la voie dans laquelle on va exceller, oui, ça c'est sûr, mais de pas pour autant s'empêcher d'apprendre, de découvrir et de comprendre les autres voies. Oui, pas rester bloqué dans un seul euh, système et, et pas découvrir aussi... un peu plus le monde, quoi. C'est ça, parce que regarde, vous... moi je vois, je m'éclatais en, en physique chimie je me faisais chier en maths parce que j'avais un prof qui était pas pour... m'expliquer correctement les choses et puis il faisait pas d'effort non plus pour essayer d'adapter l'information mais certes mais j'aurais très bien pu dire ok, bah, je continue en physique-chimie parce que je m'éclate et je trouve ça génial je trouve ça super intéressant, de comprendre le monde, de comprendre comment les choses fonctionnent de comprendre les interactions entre les éléments etc. Moi ça me, ça, ça me passionnait à l'époque et en même temps d'avoir à côté bah, des profs qui sont capables de me transmettent leur passion pour la discipline. Il y a plein de disciplines où j'ai eu des bonnes notes, puis il y en a plein où j'en ai eu des mauvaises, mais c'est parce que j'avais des profs qui, soit avaient une passion et qu'ils étaient en mesure de la transmettre, et dans ce cas-là, bah, oui, tu n'es peut-être pas 20 sur 20 toute l'année, mais tu sais, as quand même des bonnes notes, tu comprends ce qu'on te dit, tu t as un minimum d'intérêt, même pour un sujet qui ne te parle pas, contrairement à bah, « je te donne un truc parce que tu es obligé de le faire » et puis. Euh les obligations fait deux donc ça fonctionne pas mais euh, mais du coup tu vois ça serait vraiment de prendre un petit peu le principe euh, du film divergent ou bah oui tu es super bon là dedans tu as un talent là dedans donc go vas-y euh, défonce toi dans ce truc là puis tu vas t'éclater et tu vas pouvoir fournir quelque chose de concret et d'utile et d'important à la société mais en même temps je je ne cloisonne pas. Parce que je, je crois de mémoire, c'est ce qui se passe dans le film. Ils cloisonnent. Oui, ils sont cloisonnés, oui. c'est Après, il ne faut ça. pas partir dans l'extrême du film. Et ça veut dire, oui, si on les aidait plus à aller dans la direction... Tu aimes la science Ok, bah, je t'enlève vers la science. Tu les maths Enfin, tu veux devenir mathématicien Ok, je t'enlève vers les mathématiciens. On leur laisse aussi ce savoir que, que de, de, de, du monde, bien sûr, parce qu'il leur faut une certaine intelligence. Il faut qu'ils deviennent des hommes. Et, euh, mais euh, si on donnait plus de facilité à, à aller dans, dans une voie où ils se comprennent eux-mêmes, où ils s'acceptent eux eux-mêmes, est-ce que, du coup, il n'y aurait pas tous ces problèmes? Enfin, il y aurait peut-être moins de problèmes de, de, en, de, pour le rapport déjà élève-professeur et, euh, et ou famille-école. Euh, parce qu'on a tous nos problèmes et est-ce que euh, ça simplifierait pas un petit peu les choses probablement un petit peu Pro probablement parce que moi, moi j'imagine une école où euh, dès tout petit tu t'intéresses à énormément de choses et finalement tu, tu, tu partages un niveau de savoir commun qui est suffisant pour comprendre et avoir un avis éclairé sur plein de choses, ta santé, la bouffe, l'agriculture, l'économie, le, le, la pollution, la, tout, tout ce que tu veux, et, pas, et, et, et permettre en fait aux gens de se dire, à un moment donné, bah regarde, tu as envie de prendre une spécialisation, maintenant, bah qu'est-ce que tu préfères dans tout ça Où est-ce que tu as envie de te rendre Puis là, ça serait comme la porte ouverte à, à plein de changements et puis à y a plein de choses super intéressantes. Mais bon, on ne va pas refaire le monde non plus. Mais, oui. euh... <rire> mais même nous aujourd'hui à l'âge adulte, peu importe quel âge on a aujourd'hui, c'est vraiment de se concentrer sur où est-ce que je suis bon, où est-ce que j'ai un talent et, et de le mettre en fait à profit. C'est tellement dommage de voir des gens qui ont des talents qui sont inexploités alors qu'ils pourraient faire une différence dans le monde avec leurs idées, avec leurs capacités, avec leurs compétences. Je trouve ça tellement, tellement triste. Je commence seulement à, à entrer dans cette phase. Je ne sais pas si c'est la crise de la quarantaine ou, euh, ou, ou, le, ou le Covid qui a été une sorte de révélation euh... Euh, sur euh, la situation actuelle mo et mondiale, mais euh, c'est vrai que euh, je fais ça tard, enfin, tard, après 40 ans, c'est pas, mais je fais ça tard à, à me chercher vraiment, est-ce que je veux, où je veux aller, euh, euh, comment je peux aider. Euh, euh, je n'y ai pas pensé à 20 ans, je pas pensé à 30 ans, c'est maintenant. C'est euh... ça, après, le, le, le bon moment, c'est, je veux dire, maintenant, là, quand ça nous prend, quand on se dit, ça. ok, tiens, qu qu'est-ce qu que je fais et... Et c'est un, un signe d'intelligence aussi, de savoir mmh, se remettre en question vrai. et de se dire que, euh, ok, je peut-être pas fait de ma vie ce que je voulais jusqu'à maintenant. Bon, bah, go, j'y vais. là C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. C'est chouette. C'est vraiment cool. Top, top, top. cool. <rire> <rire> non, mais, vraiment, c'est chouette. Je suis toujours émerveillé, de toute façon, quel que soit l'âge, de, des gens qui allument à un moment donné, qui se disent, fuck, c'est pas ce que je voulais, là. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Je, je vais faire autre chose, puis c'est décidé là. Et je, moi, je trouve ça fantastique. Là. moi, ça m'émerveille toujours. Donc, euh, surtout l'histoire, l'histoire des gens. Ouais. A, comme mmh. ceci ce, plus qui a dit ça, il y en a certains qui peuvent revenir de loin. On connaît pas. On, on a tous nos problèmes. Hein. Et il y en a qui peut, ça peut être euh, un problème de toute une vie, comme ça peut être euh, d'une courte durée. Mais euh, avoir la force de vouloir se remettre en question euh, pour pouvoir rebondir et. Et pas, et, et pas se laisser entraîner dans l'échec en fait, cest à dire euh, tout tombes de cheval pas rester par, par terre, avoir le courage et, et assez de confiance en soi pour, pour se relever. Euh, ouais. Le déclic, on, on prie tous pour que le déclic, il arrive vite en fait, mais, <rire> euh, mais bon, bah, il arrive au, Il arrive au bon moment. C'est ça. Il arrive au bon moment pour nous. Mais c'est Ce euh, chouette. Ce qui est ouais, bien aussi, est... ça pop dans mmh. ma tête. Et c'est toi qui me l'avais dit aussi, c'est que en fait, c'est plus facile de développer ses qualités que de travailler sur ses euh, euh, faiblesses. Sur ces faiblesses. Et, et, et, et le tout, c'est déjà d'aller identifier c'est quoi nos qualités. Et une fois qu'on les, les a identifiées, bah de mettre son focus dessus. Et en fait, au fur et à mesure, quand on va développer nos qualités, à la rigueur, bah comme tout à l'heure, ça avait été abordé par rapport à l'école, quelqu'un qui est bon en maths, bah, il y aura peut-être besoin d'autres choses à côté, mais en développant ses qualités, par exemple pour les maths, bah à un moment ou l'autre, s'il a besoin d'autres choses pour aller plus loin, parce qu'il est passionné, bah, il y aura peut-être tendance à aller se, se, se diriger vers d'autres choses, justement, pour apporter. Et ça, c'était l'exemple d'Einstein. Einstein n'était pas fort en mathématiques, et ça, il le disait, je n'étais pas un bon mathématicien. Mais par exemple, pour ce qui était de la théorie de la relativité, sa qualité, c'était de se projeter mentalement. Donc, euh, c'était so son côté imagina imaginatif. Et en fait, un jour, il s'était dit, ça ferait quoi de voyager euh, d'un bout à l'autre de l'univers sur un rayon de lumière Il s'est imaginé ça, il a visualisé, et une fois qu'il a visualisé et qu'il a vu ce que ça faisait… Il a demandé autour de lui à des personnes qui avaient des compétences mathématiques, il a développé, je pense aussi, ses compétences mathématiques pour arriver à montrer que sa théorie était valable. Mmh. Oui. Ouais. Mmh. Ouais, non, mettez vos efforts là où vous êtes bon, ne dépensez pas votre énergie à essayer d'être euh, moyen. C'est dommage. Ou ce qu'on veut que, que, que l'on soit. Oui ou ce que les autres veulent qu'on soit ou en tout cas ce qu'on pense que les autres veulent qu'on soit ouais. oui. <rire> Regardez, on a compris ouais absolument bon bah c'était bien cool tout ça euh, génial merci d'avoir participé autant puis d'avoir partagé autant de choses c'est vraiment cool c'est vraiment appréciable merci. très très très, ah, très, très cool. dommage qu'on soit pas aussi nombreux ouais, c'est dommage Et bon, oh, après bon bah, chacun... c'est ça après chacun fait euh fait ses choix, et pourront regarder en rediffusion de toute façon, donc... Euh... C'est pour ah, ça, ça qu'il y a la est... rediffusion d'ailleurs. Ah ouais, c'est pas pareil en on... direct, on peut participer. Mais c'est ça, en direct c'est cool parce qu'on rebondit, il y a... y a des anecdotes, il y a des partages qui sont faits, c'est toujours génial le... les... les échanges en direct là, il n'y a... a rien de mieux que ça. Ouais. Super. Donc, que... merci beaucoup pour votre, votre présence. Votre participation, merci pour vos partages, euh, super inspirant tout ça, vraiment ça fait euh, ça fait du bien, ça rebooste euh, quand on en ait besoin ou pas là, ça nous ça nous refile la patate donc c'est chouette. Euh, on se retrouve la semaine prochaine, demain je vous publie un petit euh, un petit sondage euh, pour jeudi prochain. Jeudi prochain on fait euh, les entraînements sur les techniques du praticien. Donc, j'en ai sélectionné trois, mais vous pourrez en mettre d'autres dans la liste si vous voulez. Euh, on ira à celui au sujet qui aura pris le plus de votes. On s'occupera de faire cet entraînement-là euh, jeudi prochain en live euh, tous ensemble. Okay. Est-ce qu'on se connecte comment. sur le site ou on ah. reçoit le lien et on s'inscrit on... par mail euh, bah C'est comme aujourd'hui. C'est euh, directement sur Facebook que c'est publié. Et Meetup. Et sur Meetup aussi. Et puis, ça sera diffusé en direct sur Facebook. Et vous pourrez rejoindre le, le Zoom entre Oui. Ouais. Okay. Et sur Eventbrite euh, Sur Eventbrite, c'est publié aussi. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Je passe par là. <rire> ok. Et Petite annonce comme ça, mais euh, bah, aujourd'hui, je pense que ce sera demain pour les Français, parce qu'avec le décalage horaire. Mais en tout cas, aujourd'hui, euh, avec l'heure ici euh, au Québec, aux États-Unis, il y aura le prochain podcast qui va sortir et ça parlera de perfectionnisme. Ah, non, ce n'est pas le perfectionnisme cette fois-ci. C'est ça euh... Oui, c'est le perfectionnisme. Oui, c'est ça, le perfectionnisme. Ouais. Il me semble. Ouais, ouais. Je me suis emmêlé un peu les pinceaux, mais ça va parler de perfectionnisme. D'accord, ouais. Ok, moi je vais regarder tout ça. <rire> je, vous ai mis, je vous ai remis le lien dans le chat sur Zoom de la, du groupe Facebook si jamais vous voulez rentrer dedans, comme ça vous avez accès à, à, toutes, les, à toutes les infos. Comme tout est publié à chaque fois dessus. Okay. Euh, ça peut faciliter les choses. Ouais. demain il y a le podcast qui va sortir alors ça se peut que ça va sortir dans quelques minutes euh, dans quelques heures mais euh, ce sera peut-être déjà demain en France <rire> bonne, ça. Ouverture, hein <rire> Pas de bonne <rire> ce sera sur la page Facebook bonne, bonne ouverture c'est ça sujet mm -hmm. mm -hmm. ah. parfait bon, bah, du coup ça sera pour aujourd'hui euh, Guylaine <rire> ah oui Exact. Ouais. Super. Donc, euh, passez une belle après-midi, une belle soirée en fonction de là où vous vous trouvez. Merci encore pour votre présence. Et puis, on se dit à tout vite pour un prochain live. Et euh, je vous dis demain le petit sondage pour euh, jeudi prochain. Ok. okay. Bonne Merci soirée. Bonne, Bonne après-midi. Merci à vous. tout le monde. Bonne Prenez soin bye de juste. vous. Bye. Bye. Bye. bye. Oh.